avec un écho. Ah mince, c'est de vrai. Bonjour tout le monde, bienvenue en live avec Fabien. Fabien, bonjour, bienvenue avec moi. Bonjour, bonjour. Leandro, bonjour à tous. Écoutez, ça va être génial et je vous remercie tous d'être connectés. Vous allez pouvoir participer au ce live avec Fabien et on va vraiment vous donner toutes les pépites pour que vous puissiez transformer votre savoir en formation qui se vend. Et Fabian est clairement l'expert le plus à même de vous dire ça parce que c'est le gars qui est passé par le plus d'endroits, le plus improbable que je connaisse et qui a fini en étant encore plus plus, euh, plus au top que Bruce Wayne dans Batman. <rire> <rire> Donc, ça va être génial. En tout cas, c'est cool de t'avoir parmi nous, Fabian Et puis, ben bienvenue à tous. Alors, je félicite Pascal, euh, Sophie et euh, Céline. Pierre, merci. Alors, vous allez pouvoir laisser un commentaire pour nous dire si vous nous entendez vraiment bien parce que vous savez qu'il est hyper important que le son fonctionne très bien pour vous. Euh, et donc, dites-nous dans, dans le chat tout de suite si le son fonctionne. Et je vais vous demander de liker cette vidéo et de la partager à un maximum pour que le plus de personnes soient au courant. En tout cas, c'est cool. Merci Pascal. Euh, juste une petite chose, laissez vos questions dans le chat, vous allez voir. Et vous connaissez le principe de nos web live, live Facebook. Ce sont des lives gratuits dans lesquels on va vous donner du contenu du contenu et du contenu. C'est juste qu'on veut que vous nous posiez un maximum de questions parce que plus on aura des questions précises, plus le contenu sera hyper précis. En tout cas, bienvenue Fabien tu vois, on a déjà du monde et les gens sont hyper motivés. Euh, alors, est-ce que tu peux faire un test au micro pour savoir si les gens nous entendent Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me comprenez bien Est-ce qu'il n'y a pas trop d'écho euh, Oui, tu m'as dit qu'il y avait des échos à mon niveau, c'est ça ton niveau, oui. T'entends encore un peu ah, C'est plus léger maintenant, ça va mieux. Ok. Donc, euh, Fabien, euh, bienvenue. Alors, donc, dans ce live, j'ai promis aux gens euh, que tu allais leur dire comment vraiment transformer leur savoir en une connaissance, un produit qui est vendable. Donc, oui. quelque chose qui va pouvoir leur permettre bah, tout simplement de réussir à vendre des formations, de réussir à vendre du conseil ou du coaching, parce qu'au final, transformer son savoir en quelque chose de vendable, ça va au delà du simple formation. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oui. Euh, du coup, je t'ai dit de pas préparer quelque chose de particulier. Mais justement, je vais te laisser te présenter aux gens déjà avant tout. Alors tu, tu as déjà dit que j'étais passé par des, des endroits improbables et c'est vrai que mon, mon cursus quand je suis sorti d'université faisait peur aux recruteurs et c'est certainement pour ça que je suis devenu indépendant puisque j'avais commencé par ce qu'on appelle aujourd'hui un master en philosophie, je me demandais pourquoi être et en... Quatre ans de philosophie, j'ai pas vraiment trouvé de réponse, mais après j'ai fait ce qu'on appelle un MBA, Master of Business Administration, dans une grande école de commerce en Belgique. Et là, en un an, j'ai compris comment avoir. Mais je reste convaincu que la vie se conjugue au verbe être et c'est bien ça qui me fascine et qui me passionne. En réalité, ce qui me passionnait vraiment, c'était le, le, le métier d'artiste. En fait, Je voulais devenir chanteur, comédien. J'ai donc fait le, le cours Florent à Paris. J'ai fait de la chanson, je chante encore et puis de la PNL. Bref, j'avais plusieurs casquettes et pendant longtemps, j'ai cloisonné ces différentes casquettes. Je ne voulais pas mélanger les genres jusqu'au jour où je me suis aperçu que c'était une grave erreur et que ce qui était intéressant, c'était d'en faire la synthèse. Et c'est ce que je propose aussi à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense que chacun de nous a des compétences, a un savoir, a une expertise, parfois dans, dans des domaines qu'il ne soupçonne même pas, parce que quand on quand on est expert de quelque chose, ça semble tellement évident qu'on ne se rend même plus compte qu'on peut apporter ce savoir, cette connaissance, cette compétence à d'autres qui en auraient rudement besoin. Et, et donc se mettre à distance, c'est la raison pour laquelle mon entreprise s'appelle la Eagle Academy, voler avec les aigles, se mettre à distance des choses, à distance de soi pour comprendre finalement qu'est-ce que je peux moi apporter à la communauté, comment puis-je contribuer. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Trouvez vos propres pépites. Bonjour Fred. Yes, Fred, bienvenue en tout cas sur ce live. Euh, eh bien, ça va être génial du coup. Merci d'avoir posé le programme, Fabien. Alors, je vais euh, tout simplement te poser, les, enfin, te laisser entamer parce que je sais que quand les gens sont sur des lives Facebook, ils veulent qu'on arrive dans le contenu très, très vite et donc ne veulent pas de blabla. Donc, Mais... euh, tu as posé quand même la première pierre et je vais du coup te laisser te lancer. Je vais quand même féliciter toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Guy Arnaudot, Frédéric, Manga, Mourad, euh, Céline, euh, féliciter. En tout cas, bienvenue, bienvenue dans ce live. Et Fabien, je vais te laisser prendre la parole là justement pour euh, ben, tout simplement apporter ce premier niveau de contenu pour les gens sur ben voilà comment euh, regrouper toutes ces connaissances et euh, se mettre à le vendre. Alors, la, la première chose, sans doute, c'est de, de repartir. Euh, bonjour Christophe. C'est de repartir. Des, des niveaux d'apprentissage. Sûrement, la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. Le premier niveau d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Quand je ne sais pas que je ne sais pas, c'est un niveau assez confortable. Le deuxième niveau d'apprentissage, c'est l'incompétence consciente, c'est autrement plus douloureux. Et puis, on passe à la compétence consciente. Je sais que je sais, je sais que, par exemple, je dois appuyer sur tel pédale pour embrayer quand je conduis ma voiture, mais je suis complètement conscient de ça. Hein, Jean-Claude Van Damme dirait « aware ». C'est un, un stade intéressant où on est encore en plein apprentissage. Et puis, on arrive à la compétence inconsciente. Je ne sais pas que je sais, je conduis ma voiture en état de conscience modifié, donc je... Je ne me rends même plus compte des gestes que je pose. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expert, le plus souvent, il est exactement à ce stade-là. Mais le formateur doit dépasser ce stade-là et parvenir à un cinquième stade qui est la compétence, entre guillemets, le mot que je vais employer est très jargonneux, « reconscientiser », entre guillemets, « resavoir, redécouvrir » comment je suis parvenu à cette compétence-là. Prenez l'exemple d'apprendre à, à conduire, C'est pas parce que vous êtes un excellent pilote que, de facto, vous deviendrez un excellent formateur. Moi, par exemple, je, je monte à cheval, mais je ne me sens pas du tout capable d'expliquer à quelqu'un comment s'y prendre pour monter à cheval. Ça fait pas partie de, de mes compétences en tant que formateur. Et pourtant, je suis formateur depuis... 23, 24 ans, j'ai dû former 24 000 personnes à ce, à ce jour, mais dans d'autres dans d'autres domaines. Donc, il faut repartir de là et, et se remettre à la place du client, de l'apprenant. Et comme souvent, quand on parle de communication, ce qui est central, c'est l'écoute, être à l'écoute des gens être vraiment capable de se remettre dans leurs chaussures et de se demander comment voient-ils le monde, c'est quoi leur modèle du monde, comment dire programmation neurolinguistique. Et je prends un bête exemple mais qui, qui, qui, a, qui, a, qui s'est répandu beaucoup. Si tu, tu dis à, à quelqu'un d'assez âgé qu'il doit cliquer sur une souris, eh bien c'est un langage que le plus souvent il ne comprendra pas. Mais l'expert, il a cette tentation d'employer un jargon, un vocabulaire souvent trop soutenu qui laisse les gens sur le carreau. Donc, reconscientiser, c'est une étape définitivement capitale. Alors, je vais te faire un petit pause, Fabien, parce que ce que tu dis est très, très, très important. Et on oublie une chose, c'est que les gens oublient aussi, ils se sentent, ils connaissent quelque chose de très pointu et ils pensent que tout le monde est au courant. Et en fait, je paraphrase à ce que tu dis, mais en fait, les gens ne sont pas forcément au courant de ce que vous savez. Et quand tu dis de reconscientiser la chose, eh bien, euh, justement, intégrer le fait que vous êtes au courant, que vous mettez une chose. Et en effet, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas ça. Et je me rappelle une fois, on avait eu une discussion euh, et tu m'as, du coup, je me fais dériver en disant euh, que euh, lors de ces discussions, j'avais compris euh, une chose très importante. Euh... La plupart des gens ont une compétence ultra poussée sur un sujet mmh. et, euh, et tout le monde a une compétence ultra poussée sur un sujet, mais on n'a pas une compétence ultra poussée sur tous les sujets. Donc, vous, ce que vous savez, par exemple, si ce n'est que la cueillette des champignons, vous, vous le saurez très bien, mais la plupart des gens ne le sauront pas. Et là, euh, du coup, c'est ce qui me fait rebondir sur le reconscientiser, euh, du coup, euh, le savoir, parce qu'en en fait, il faut que vous soyez conscient que euh, tout le monde n'a pas forcément le, le savoir que vous avez. Je te relève oui, la parole du coup. D'une part, on n'a pas forcément cette conscience là, mais pire, c'est comme quand tu écris un livre, tu as l'impression que tout a déjà été écrit et que tu ne peux rien apporter. En réalité, si, tu peux apporter ton angle à toi, ta couleur à toi. Et, et même si tout a été dit sur le fond, la forme sera toujours particulière. C'est la raison pour laquelle, moi, ça ne me dérange pas que les concurrents prennent mes cours, mes syllabies. Ça ne me dérange pas du tout qu'ils comptent mes exercices. De toute façon, dans ce métier, tout le monde pique toi, tout le monde. Mais par contre, je sais qu'ils ne pourront pas l'animer, cette formation, comme je l'anime. Pas plus que je ne pourrais animer la formation comme ils l'animent. Maintenant, je voudrais revenir à un point plus capital encore. C'est la motivation, ce qui vous pousse à devenir formateur. Et c'est important, c'est important Finalement, pardon, hein, ça va être très tarte à la crème ce que je vais dire, mais pour faire ce job, il faut aimer les gens. Et quand je les aimer, c'est avec un grand A. Et, et avoir très envie, je sais, ah, tu t'en vas, mais <rire> je sais que tu partages ce que je vais dire. Il faut avoir très envie que les, les élèves, les étudiants, les participants, deviennent meilleurs que vous. Il, il faut finalement... Vouloir que les autres s'élèvent. Moi, c'est ce qui me donne le kit tous les matins. Je me lève pour que les gens s'élèvent. Je veux leur permettre de, de voler avec les aigles, puisque de nouveau, je présente Eagle Academy. Et, et trop souvent, je vois des, des personnes qui n'ont pas envie que les, les élèves, les apprenants, même leur arrivent à la cheville. C'est un problème d'ego, hein, tout simplement. Donc, il faut être capable de mettre son ego de côté dans ces cas-là. Oui, Alors ça c'est vachement important euh, et je rebondis là-dessus mais euh, euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup ces discussions avec des gens qui euh, ont fait cette remarque ils disaient oui euh, moi je veux pas que les gens sachent faire la même chose que moi et par exemple hier euh, enfin pas hier mais avant-hier j'étais avec un, un de mes collègues euh, qui s'appelle Jean-Marie et qui est pied et là il me dit oui il est euh, j'aimerais gagner plus d'argent euh, faire un peu les, enfin devenir riche et millionnaire je dis, bah dans ce cas-là euh, T'as qu'avant qu'à ton savoir, c'est le plus simple et le plus rapide. Et il dit « Ouais, mais non, parce que moi, j'ai pas envie que tout le monde devienne taupier. » Je dis « attends, écoute, euh, on va juste faire une chose. Euh, dans quel rayon d'action tu interviens Ah ben moi, je déplace pas dans les plus de 50 km à la ronde. » Donc, combien de pays il y a des taupes euh, ben, Il dit « bah à peu près dans tous les pays. » Donc, en fait, ça te dérange que des gens d'un autre pays, d'une autre région qui est à plus de 50 kilomètres de, autour de chez toi, sachent euh, chasser les taupes parce que tu leur as renseigné, alors qu'ils viendront même pas sur ton marché. Mmh. Et là, ça rejoint un peu ce que tu dis, Fabien, c'est euh, surtout ne cherchez pas à penser à votre niveau. Euh, pensez aussi que ben, de toute façon, il y a des gens partout dans le monde qui auront besoin de votre savoir et qui viendront pas marcher sur vos plate bande, En fait. Il faut avoir un ardent désir d'élever les autres. Si on n'a pas ce désir-là, et s'il n'est pas ardent, il faut surtout faire autre chose. Ça, ça me paraît essentiel. Quand on fait ce métier, comme tous les autres, en hein, au demeurant, il faut le faire pour les, les bonnes raisons. Yes. Alors, euh, Fabien, du coup, je te couperai de temps en temps parce qu'on a des questions euh, qui vont arriver dans le chat. Et oui. est-ce que tu vois celle que j'ai fait afficher de mon gars, Adonis Maka Oui euh, je suis déjà consultant formateur, payer payé, payé plus comptabilité. Que faire pour booster, trouver des missions en France métropolitaine? Alors euh, je pense que on va continuer sur ce que tu es en train de dire, Fabien, il reviendra sur cette question tout à l'heure. Oui, euh, c'est une question intéressante, ouais. hein, même capital. En même temps, ce n'est pas tout à fait le mandat de ce live. Ouais. Finalement, ce qu'il nous demande, c'est des conseils en marketing et en vente. Or, la question soulevée aujourd'hui, c'est comment je vais transformer une expertise, une compétence pointue en un, un savoir que, que je, je peux offrir à d'autres, comment je peux permettre à d'autres de devenir aussi bon que moi, voire comme je le disais il y a un instant, euh, me dépasser. Donc ça, c'est les premiers jalons que nous avons posés. Et finalement, il y a un mot qui peut revenir régulièrement dans ce live, c'est le mot « objectif ». Quel est mon objectif en devenant formateur et quel est mon objectif au moment où je vais préparer la formation Et ça, c'est déterminant. Je cherche quoi Quel est le cahier de charge Et quel est le cahier de charge Dans la mesure où je m'adresse à des adultes, ce qui doit être le cas de la plupart des, des personnes qui regardent ce live, les, les adultes, c'est très particulier. Moi, c'est ce que je préfère, c'est donner, donner des formations à des adultes parce que quand ils viennent et qu'ils qu viennent... De leur plein gré, parce que parfois, tu as dans des entreprises, des personnes qui sont gentiment poussées dans le dos, c'est un peu moins marrant. Euh, si si elles, elles, elles viennent en salle de formation sans, hein, que je vois quelqu'un reprend la, la formule ardent désir. Donc, les personnes qui viennent sans ce désir, c'est plus compliqué parce que je vais devoir me battre pendant plusieurs heures pour allumer leur flamme. Celles qui viennent déjà avec cette flamme, elles sont prêtes à, à recevoir. Est, évidemment, on gagne beaucoup de temps et on, on perd moins d'énergie. Mais donc, les adultes, ils ont besoin que ça aille très vite, tout de point. Tu l'as dit pour ce live, il faut aller tout de point. Donc, ne pas se perdre dans de longues euh, discussions euh, théoriques. Et d'ailleurs, ce que nous faisons maintenant, et ça, c'est typique d'un live Facebook, c'est ce qu'on appelle une activité orientée formateur, puisque c'est essentiellement nous qui avons le crachoir, même essentiellement moi. Alors que, quand vous allez construire votre formation, vous devrez trouver une, un bon équilibre entre des activités orientées formateurs, par exemple prendre la parole en mode conférence, et des activités orientées euh, participants, orientées stagiaires, élèves, étudiants, vous les appelez comme comme vous voulez, c'est-à-dire que vous organisez des jeux de rôle, des, des échanges en, en petits groupes, des brainstorming, ce, ce genre de choses. L'art, l'art du formateur, notamment en présentiel, parce que quand on, on crée une formation en ligne, c'est quand même assez différent comme approche. L'art du formateur, exactement comme l'art de l'orateur, sera, écoutez bien le, le mot, de donner du rythme. La raison pour laquelle il vous arrive parfois, sans doute, de somnoler en formation, c'est parce que ça manque de rythme. Le, le cerveau finit par s'ennuyer. Idéalement, toutes les 20 minutes, il faudrait changer de méthode pédagogique. Toutes les 20 minutes, globalement, il faut changer, changer la, la façon de fonctionner. Si vous avez parlé pendant 20 minutes, les 20 minutes suivantes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Un exercice, par exemple, un jeu de rôle, une mise en situation, que sais-je. Mais bien sûr, tout ça doit être prévu, doit être prévu dans un, un calva, un fil rouge. Comme toujours, la préparation est maîtresse. Celui qui oublie de se préparer, se prépare à être oublié. <rire> pas mal. Vraiment très pas mal. Génial. Donc là, tu leur as donné euh, justement une astuce pour animer, à animer leur formation. Alors, j'aimerais que tu leur permettes justement euh, comment identifier ce qu'ils doivent vendre et euh, comment bah, justement euh, savoir quelle est la formation qu'ils doivent faire en fait. Ok. Alors là, de nouveau, on est dans, dans un autre thème qui est celui du, du marketing et l'étude de marché. Et si... Si le degré de criticité, pardon pour euh, cette expression pas tout à fait euh, commune, si le degré de criticité n'est pas élevé, ça sert à rien de mettre la formation au point. Ce que j'entends par degré de criticité, c'est quand l'achat de la formation, en l'occurrence, pour la personne, est critique ou pas. Donc, Alors ça, c'est pas mal ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce que tu peux légèrement développer Oui, je vais donner un exemple, car d'ailleurs c'est une méthode pédagogique et ce serait intéressant régulièrement de d'expliquer pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire de métacommuniquer, de communiquer sur comment on communique. Je, je vais donc le faire. Je vais donner un exemple pour illustrer notamment ce que j'appelle la technique PEP, P-E-P, -E point, exemple, point, point, exemple, point. Si vous êtes expert, le danger, c'est que vous vous exprimiez en concept et bien sûr, ça fonctionne beaucoup moins bien, les, les gens auront besoin de s'approprier ces concepts et comment on s'approprie Grâce à des histoires, on s'approprie les concepts grâce à des anecdotes, grâce aussi à des expériences, à des exercices. Et point, exemple, point, me paraît une méthode pédagogique extrêmement puissante. Donc j'en étais à, à expliquer cela. Si vous, vous déployez un, un concept, dans la foulée, vous donnez un exemple extrêmement concret qui leur permette de, de s'approprier le modèle. Yes, d'accord. Alors, du coup, ça me fait penser à… Euh, alors, j'ai une… Oh, pardon, pardon, je n'ai pas répondu à ta question, je me rends compte. On, oui, on dire sur le degré de criticité, mais à culpa. pas. sur le degré de criticité. Eh bien, je, je me suis rendu compte qu'une formation à la prise de parole en public, Bizarrement, car à mon sens, c'est une compétence première quand, quand on veut développer un business, ce n'est pas considéré par la plupart des, des gens dans le marché comme quelque chose de critique. Et donc, ils vont, vont être très intéressés par la matière si, par exemple, tu, tu dé, développes un, un webinaire, mais de là à acheter la formation, c'est beaucoup moins sûr. Il faut donc être très vigilant aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé de désir et être capable de distinguer le besoin du désir. Je te donne un exemple, point, exemple, point, je donne un exemple. Je suis dentiste, notamment, voilà, je, je me rends compte que la personne qui est en face de moi, elle a une bouche insupportable, comme si on avait jeté des dents, l'accommoder, avec des chicots, enfin bref, c'est toi, tu, tu, tu ris à belles dents et tu es une belle dentition. Et je pourrais, je pourrais considérer, moi, dentiste, que cette personne a besoin d'aller chez le dentiste, mais si elle préfère mettre son argent dans un voyage aux Seychelles, tel est son désir et moi je n'ai plus rien à faire. Raison pour laquelle, en tant que marketeur, j'ai parfois du mal avec l'expression "écouter les besoins du client". Je préfère écouter ses désirs et je m'accroche alors à cette formule magnifique d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe français contemporain, qui dit que le marketeur est le professionnel des désirs de ses clients. Le marketeur est le professionnel de désirs de ses clients et donc, a fortiori, le formateur aussi, il est le professionnel de désirs de ses clients. À ta question, quelles sont les formations que je vais pouvoir vendre par Il faut écouter le marché et le marché aura la réponse. Le danger c'est d'être l'expert convaincu que sa matière est exceptionnelle et de vouloir à tout prix la délivrer. En marketing, on appelle ça la culture produit. C'est qu'on est tellement focalisé sur son produit, on est amoureux de son produit, qu'on oublie qu'il y a un client qui est susceptible ou non de l'acheter. Il faut bien se souvenir, parce que je me rends compte qu'on est quand même à la frontière de la formation et du marketing dans ce live, que le mot marketing vient du mot market, que sa traduction littérale signifie marché, et que donc, un marketeur, il part du marché. Je pars du marché. Le formateur qui va à tout prix que j'achète son produit, il part de, de son propre, de, de son propre point de vue, ce qui est beaucoup moins intéressant. Alors là, tu as posé un point qui était très important pour tout le monde euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent « je voudrais vendre telle formation ». Et en mm. effet, est-ce que c'est ce que les gens veulent acheter Est-ce que c'est des choses que, euh, qui sont demandées Et alors, n'arrêtez-vous pas, hein, deux, trois voisins qui vous ont dit qu'ils voulaient ça parce qu'au final, ce que vous devez faire, c'est une formation que vous allez vendre à des millions de personnes. Alors, mm. est-ce que des millions de personnes ont un désir de régler la formation, d'acheter la formation que vous avez pour régler le problème que vous leur proposez de résoudre et, et, euh, Vas-y revenir parce que Frédéric a, a envoyé un commentaire, rechercher la douleur, évidemment, je m'entends en écho. Alors, ouais. y a que, euh, en fait, ça vient de chez toi parce que nous, on t'entend hyper bien, il n'y a pas de problème. Ça va alors. Et il a raison, évidemment, que notre travail lors de l'étude de marché, c'est d'identifier les frustrations et les douleurs du, du public, du marché potentiel, de notre avatar, comme on dit... Euh, dans notre jargon, mais identifier aussi ses aspirations, sachant que dans la plupart des cas, on aura tendance à, à acheter beaucoup plus pour éviter une douleur que pour aller vers un mieux, quel que soit le mieux. Donc, on va plutôt, ça je pense que tu l'as abordé avec David David Bress il y a quelques jours dans le live que tu as réalisé avec lui, le, le cerveau reptilien est beaucoup plus attentif aux menaces qu'il détecte, qu aux opportunités. Et donc on achètera le plus souvent quelque chose qui va nous éviter une douleur plutôt que de nous proposer le succès. Ça c'est un point. Alors quand tu disais à juste titre, attention, c'est pas parce que votre voisin demande telle formation que nécessairement elle sera appréciée par le marché, moi je dis attention à ce qu'on appelle le biais de validation. Un, un biais cognitif, c'est le, le nom scientifique, altère votre raisonnement, altère votre jugement. Un biais de validation, c'est ça, je formule une théorie, je suis convaincu que le monde entier veut absolument m'acheter une formation pour faire disparaître le, les taupes de mon jardin, et la théorie va déterminer la perception, c'est-à-dire que chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais à la limite être à l'écoute du petit ingrédient qui, qui me renforcera dans cette idée Oui, décidément le monde veut une formation sur comment se débarrasser des taux. C'est ce qu'on appelle un biais de validation. C'est extrêmement dangereux, c'est pour ça qu'en marketing, on se met à distance des choses, on teste, on reste neutre. Euh, là, c'est vachement, vachement, vachement puissant ce que tu viens de dire. Du coup, il euh, y a Gladys qui a eu cette réaction, euh, cette, cette question. Et comment peut-on connaître le marché Comment avoir une vision globale du marché Est-ce que tu penses que tu, tu peux te permettre de répondre à ça Oui, bien ouais. sûr. Euh, bah, bien sûr, c'est prétentieux de dire ça. Mais il y a, y a déjà des, des choses assez simples. Hein. C'est d'aller voir euh, sur les, les sites tels que Amazon, Clickbank, Intepu, etc. Que, quels sont les thèmes qui sortent quels sont les livres qui ont le, le plus de succès Souvent, il y a, il y a quelque chose derrière. Le, le danger, on pourrait se dire bah, s'il n'y a pas encore de formation sur cette thématique, s'il n'y a pas encore de livres ou très peu sur cette thématique, c'est génial, le marché est ouvert. Oui, peut-être, mais peut-être surtout qu'il n'y a pas réellement de demande. Euh, par ailleurs, si elle, a, si elle a des clients, déjà, un excellent moyen de fonctionner, c'est de les sonder, c'est de leur poser la question. Avec un bémol, un bémol qui est quand même important, quand on sonde sa clientèle, quand on écoute la clientèle, quand on, on mène une étude de marché, une enquête, on va pouvoir innover, on va pouvoir rarement créer ou rarement venir avec des innovations de rupture. Je m'explique. Je m'explique en, en m'appuyant sur une formule d'Henry Ford que quasiment chacun connaît, qui, qui dit, ben, si j'avais écouté l'Américain moyen, j'aurais créé un cheval plus rapide. Et bien sûr, pas la voiture. Parce que le, le client n'est pas capable de ces sauts-là, il n'est pas capable de cette créativité-là. Et là, je vais distinguer l'innovation de l'innovation de rupture ou l'innovation de la création. Quand j'innove, je suis à l'intérieur du système. Quand je crée, je suis à l'extérieur du système. Donc, le client me dira rarement qu'il a besoin de telle formation spécifiquement qui soit un truc complètement dingue que personne n'a jamais vu. Ça, il ne me dira pas. Par contre, et je reviens à la remarque de Fred, si j'identifie ces douleurs, sûrement, ça me donne des pistes pour élaborer un produit jamais vu. Et encore un point, encore un point. Quand vous allez créer le produit, devenez un véritable marketeur. Vous étiez expert, c'est une casquette. Vous allez devenir formateur. Au demeurant, au, au, au risque de dire des choses un peu triviales, le métier de formateur est un métier à part entière. Et je vois trop de personnes qui se lancent dans ce job simplement parce qu'elles ont des compétences. Ça s'apprend d'être face à un public, ça s'apprend de créer des vidéos de formation. Ce sont des capacités spécifiques. Mais une fois qu'on a ça, une fois qu'on est passé du stade d'expert au stade de formateur, il ne faut pas oublier une troisième casquette déterminante. C'est la casquette. Du marketeur et, et puis celle du vendeur. Et, et là, moi je rajouterais un oui, peu aussi, celle de, alors, quand tu parles, du, je, je te coupe dans ton élan, je suis désolé, euh, je sais que, que, que tu as quand tu, quand tu te lancé, tu as un haut niveau de concentration euh, et je vais rajouter juste une chose et, et c'est la remarque que tu m'as fait quand on s'est eu en privé juste avant le début, c'était, en euh, gros j'ai vu ton message sur Facebook qui dit et eh, il faut maîtriser la technique. Oui. Et alors, donc, il faut maîtriser votre sujet, il faut maîtriser la technique de vente, il faut maîtriser le marketing et il faut maîtriser les outils que vous allez utiliser pour le faire. Oui, je, voilà. je, je suis ouais. un peu moins radical que toi. Je suis un peu moins enfin, je suis moins radical parce que ça m'arrange. C'est certainement un biais de validation aussi, parce que comme tu le sais, moi, je suis pas technophile du tout. Ça ne m'empêche pas d'être présent durant ce live, d'avoir réussi à, à placer le micro. J'en suis tout ébahi moi-même, euh, Simplement. Euh, il faut en connaître suffisamment, au moins pour pouvoir guider. Par exemple, Tom, Tom Xavier, il délivre d'excellentes formations sur Facebook, ça m'intéresse beaucoup. Je continue de sous-traiter mes campagnes Facebook, mais moi, je comprends comment ça fonctionne. Et, et donc, je peux, je peux aussi guider mon prestataire. Par contre, si vous ne comprenez rien à ce qui se passe là, merci à Claude au fait pour son chouette commentaire. Si vous ne comprenez rien, on va vous mener en, en bateau. Ce que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'on a conçu le produit, le, le marketeur doit entrer en scène et il doit donner un nom très très sexy au produit. Vous pouvez parfois vous différencier. Je, je vais vous raconter une, une histoire quand euh, quand la crise des subprimes est intervenue. Donc on est dans 2007-2008. Moi, jusque là, franchement, mon agenda, il se remplissait tout seul. Ça fait, depuis que je, je faisais ce job, la prospection et la vente, c'était des choses euh, dont j'avais conscience, bien sûr, mais dont j'avais pas besoin. Mon agenda se remplissait. Mon problème était plus de dire non que de chercher des contrats. Mais j'étais dans une démarche marketing qui était pas juste. C'est-à-dire que je, j'étais réactif. Je, je disais oui a des demandes qui me venait souvent de clients non-idéaux, alors que maintenant, je, je choisis le produit que je crée et je cherche mon client idéal. Ce qui fait que je suis en vacances, en permanence, et que je ne suis que en, en train de, de vivre de ma passion. Donc, c'est un, un changement de paradigme complet. Mais au moment où se revient à la crise des subprimes, là, soudainement, mon agenda ne se remplit plus et, et ça a été une année vraiment terrifiante. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, je me suis aperçu... Que ça faisait des années que j'animais des formations en activité, en prise de parole en public, en technique de vente, même si je ne les utilisais pas beaucoup, en marketing. Et ce n'est pas sexy, ça, comme nom. Et à partir de là, je me suis mis à renommer toutes mes formations et à les pitcher. On parle souvent de, de pitcher son entreprise, comment je peux expliquer ma boîte en une poignée de secondes. Moi, je suis convaincu qu'il faut être capable de pitcher son entreprise et de pitcher chacun de ses produits. Et souvent, le nom du produit est un pitch en soi. Et c'est donc le, la première démarche marketing, c'est de nommer les choses. C'est important de nommer les problèmes des clients. C'est impor important de nommer vos solutions. Alors là, et d'ailleurs, ça me fait penser à cette fameuse phrase que tu nous dis souvent, nommer les euh, mal nommer les choses, c'est ajouter au désordre du monde. C'est pas de moi, hein, c'est d'Albert Camus, il faut, faut rendre à, à un maître ce qui lui appartient. Mal nommer les choses, c'est ajouter au désordre du monde et c'est vrai. Et c'est vrai, et par exemple, j'ai évoqué le mot « objectif » dont j'ai dit qu'il serait certainement central tout au long de ce live. Quel est mon objectif en devenant formateur Est-ce que je veux avoir le plus de thunes possible Mauvais objectif, changer de route, passer votre chemin, faites autre chose. C'est un métier de, de don et de générosité. Ce qui est formidable, c'est quand vous mettez votre trip sur la table, il y a énormément de gens qui, qui le reconnaissent et qui vous envoient des signes de reconnaissance. Donc, c'est aussi un métier très prenant et, et très portant pour soi. Euh, et pour ça, maintenant, attention, hein, laissez quand même l'ego de côté. L'ego, euh, comme dit un philosophe Alexandre Jolienne, dans la bulle de l'ego, ça semble renfermé. Donc, il faut pas avoir un ego surdimensionné non plus, sinon on cherche à écraser les gens. Alors que, pour moi, une règle prévaut, c'est la règle rêve, respect, élégance, bienveillance. Quand on est formateur, je l'ai dit, je me permets de le répéter, on aime les gens. Mais donc, quand on construit la formation, il faut aussi se demander c'est quoi l'objectif. C'est quoi l'objectif Et là, la phrase de Camus revient au grand galop. Est-ce que j'ai bien nommé l'objectif Et vous devez décomposer, par exemple, ce que la personne doit être capable de faire. Je, je prends, je, je prends un, un exemple tout con. Imaginons que vous deviez former, merci Sylvie, que vous deviez former des personnes euh, au, au premier secours. Voilà. Je vais former des, des secouristes. Je jamais fait ça de ma vie, hein, mais... Euh, il faut se demander quel est l'objectif, quel est l'objectif de la formation. L'objectif, c'est d'être capable de porter secours à quelqu'un qui aurait un, un problème, qui s'écroulerait, qui fera un malaise vagal, peut-être. Maintenant, si je décompose le métier de secouriste, sûrement, je vais arriver à, je prends un exemple vraiment simpliste, est-ce que je suis capable de faire du bouche à bouche? Et ça sera une des tâches du secouriste. Et moi, quand je disais je dois reconscientiser ma compétence, je dois penser aussi en ces termes-là quelles sont toutes ces tâches. Et le problème de l'expert, c'est comme il n'est pas conscient du fait qu'il fait ce qu'il fait, il se rend même plus compte de ce qu'il connaît pour arriver à, par exemple, faire du bouche à bouche. J'avais un, un prof de, de chance, Skyler Hamilton, que je rencontrais près de la place Clichy à Paris. Et il me disait, euh, oui, Paroti, magnifique chanteur, mais c'est le genre à vous dire, il biamo. Et puis, bah, il vous dit, faites comme moi, quoi. Et moi, je le vois chanter, et comment je fais comme lui C'est comment, techniquement, in concreto, de faire comme lui. Donc, mal nommer les choses, c'est ajouter au désordre du monde. Premier point, nommez bien vos objectifs. Quels sont les objectifs d'apprentissage et, et ne vous dites pas que ce sont des objectifs d'enseignement parce que déjà, en employant l'expression enseignement, vous êtes en train de vous fourvoyer. Quels sont les objectifs d'apprentissage Qu'est-ce que la personne doit être capable de faire au terme de la formation Alors, là, c'est très bien ce que tu dis. Et ça rejoint une question qu'on m'avait posée, Fabien, euh, tout à l'heure. C'était euh, Audrey qui m'a demandé, euh, alors, je, te, je, te, je te lis le message et tu, ouais. tu peux pouvoir rebondir sûrement là-dessus, mais je suis médecin et je connais bien la problématique du diabète. J'aimerais oui. donner des conseils nutritionnels différents des conseils que l'on lit tout le temps. Oui. Tous mes patients ont une bonne glycémie, mais j'aimerais que mon aide soit rémunérée et ne me prenne pas trop de temps. Je ne sais pas comment faire. Je voudrais faire des webinaires une fois par semaine avec des questions-réponses. Rien, si ce n'est je, je ne sais pas comment organiser de la chose, comment créer mes pages et attirer des gens, comment faire euh, payer l'accès. Et en fait, là, on revient à ce que tu dis, Fabien. Euh, euh, enfin, on revient parce que ça me fait penser à notre formation où il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans, dans nos formations à nous. Formateur et à la pro. fin, formateurs pro me disent, mais Leandro, on aimerait faire comme toi. Mais c'est pas du tout ce que je leur ai proposé. Je leur ai proposé d'être formateur pro, mais à la fin, ils veulent devenir comme moi. Et c'est comme, des... comme il y a des gens aussi qui en ont une formation qui me disent ah ben, euh, du coup, tu leur apprends à faire comme toi. C'est pas du tout ce qui m'intéressait. Je veux être formateur pro. Donc, il y a euh, des gens qui veulent, des gens qui ne veulent pas. Et euh, il y a surtout quand même euh, les gens qui ont besoin de comprendre et pour y réussir. Et donc, pour comprendre, ont besoin de voir ce que toi tu fais et comment tu le fais pour arriver à faire ben, eux-mêmes de leur côté au final. Donc c'est paraphrase un peu ce que tu dis d'une autre façon, mais euh, c'est très fort ce que tu dis là. Ce qui est intéressant, je, je vais rebondir parce qu'il y a plein de choses dans ce que tu, tu expliques qui, qui m'interpellent. Tout d'abord, cette, cette, cette médecin spécialiste du diabète, pour info, j'ai donné pas mal de conférences dans, dans ce contexte-là à, à des diabétologues, mais moi c'était pas sur comment on gère le diabète, c'était comment soit l'infirmière, soit le médecin peut gérer la relation avec le patient et c'était très très instructif, j'ai eu l'occasion de rencontrer en Belgique une spécialiste mondiale du diabète, c'était vraiment fascinant. Alors je, je, vais, je vais aussi revenir à ce que tu disais, les gens veulent devenir comme toi, ce qui signifie que pour ces personnes, tu es inspirant. Inspirer, inspirare, du latin, souffler dedans. C'est aussi une de nos missions. Un formateur, il est censé également inspirer, voire aspirer. Inspirer, souffler dedans, aspirer, je l'ai dit, j'y reviens, élever les autres. Mais je reviens moi à cette demande euh, spécifique, c'est vrai, je, je l'ai vécu, je le vis encore régulièrement, que quand on, on veut passer du stade d'expert au stade de formateur, soudain on s'aperçoit qui a une foultitude d'obstacles, en tout cas qui apparaissent comme tels, qui sont notamment techniques. Rien que réaliser ce live Facebook, il faut maîtriser un logiciel, il faut maîtriser le micro, etc. Alors moi, ce que je conseille, et c'est ce que je fais quand j'anime des formations, à la fin de chaque journée, je demande aux participants de lancer leur chapeau au-dessus de la clôture. C'est une métaphore, l'idée étant que, à la session suivante, le chapeau sera sur leur tête. Autrement dit, ils vont se fixer un objectif smart, ou mieux, un objectif smarter, spécifique, mesurable, atteignable, moi je dis plutôt ambitieux, réaliste, fixé dans le temps. Et si l'objectif est plus intelligent, donc on a le E et le R en plus, ça en tient de Sébastien, le marketeur qu'on connaît bien tous les deux, il sera également excitant et récompensé. Et donc je leur dis, fixez-vous un objectif. C'est exactement comme ça que je fonctionne pour tout. J'écris mon livre comme ça, j'écris un one-man show comme ça, j'écris des chansons comme ça, je, je me lance des défis parfois où je, je me prends moi-même pour un fou, je jette mon chapeau au-dessus de la clôture, c'est ce que je conseille à cette médecin. Qu'elle décide par exemple d'une date de webinaire, pas trop éloignée, sinon elle va procrastiner, elle va postposer, mais pas trop rapprochée non plus, sans quoi elle aura pas le temps de tout mettre en œuvre, et puis... Son travail, c'est de trouver des personnes qui vont pouvoir l'aider, l'appuyer. Est-ce que son premier webinaire sera parfait Certes non, il sera truffé d'imperfections, mais il aura le mérite d'avoir existé, d'exister peut-être si elle l'enregistre, et elle pourra procéder par itération. C'est-à-dire essai, erreur, correction, essai, erreur, correction. Je lui conseille vivement de faire ça. Si elle attend que tous les éléments soient parfaitement réunis avant d'agir, elle ne mettra jamais au point quoi que ce soit. Donc, au travail, go. Yes. Et alors, justement, ça fait penser à Chris qui vient de nous poser une question très intéressante. J'ai vu celle de Frédéric. Hein, Frédéric, on va t'y répondre un peu plus tard dans ce live parce qu'il est important euh, de, de, de continuer sur le thème principal. Et tu es un et tu as tu légèrement. Euh, tu vois la question de Chris, Fabien Peut-on créer une ah, formation non, non, de bon. Ça fait sens pour vous complètement à côté de la plaque. Alors de nouveau, il faut s'entendre sur ce que c'est qu'une formation innovante. Je, je peinerais à dire non, surtout que moi je viens d'en concevoir une qui, qui est vraiment inédite, ces cinq jours d'immersion, je ne vais pas développer ça ici, c'est pas du tout le sujet, mais je, je le fais, je le fais aussi. Ce qui est intéressant, tout à l'heure on a évoqué l'étude de marché, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que l'étude de marché. Et si vous regardez ce, ce live, sûrement vous êtes comme Leandro, comme moi, inspiré par des, des auteurs tels que Tim Ferris. Tim Ferris est l'un de ceux qui vous dira l'étude de marché bof bof bof Mais faites des tests, faites des tests de marché. Et ce qui est oui. intéressant dans notre contexte, c'est que si je veux tester, je sais pas moi, la construction d'une moto, je suis bien obligé de produire un premier modèle et de voir s'il y a un marché pour ça. Donc, même mon test va me coûter très cher. Mais si je veux créer une formation tout à fait innovante, ça me coûte pas grand-chose. Hein. C'est que du « brain », comme on dit. Donc, évidemment, Chris, évidemment, tu peux, tu la prépares, tu la conçois, et puis tu vérifies qu'il y a un marché pour ça. Personnellement, je, je vais te donner, je dis « parce que je tutoie Chris, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Moi, ce que je fais, 9 fois sur 10 pour vendre mes programmes, j'utilise la stratégie du « faire goûter ». Exactement comme quand tu vas dans une grande surface, on te fait goûter un tout petit morceau de viande, mmh, c'est bon, c'est bon, c'est toi, et puis tu repars avec le steak. Moi, je fais goûter. Par exemple, mon mastermind, je ne le vends plus que comme ça, j'invite des gens à venir et à tester pendant une après-midi, à vérifier que ça clique avec nous. Et nous, on vérifie que ça clique avec lui ou elle. Et puis, ben, le, le plus souvent, ils sont ils sont séduits et, et ça, ça se termine avec euh, avec une signature et, et beaucoup de bonheur au, au bout du compte. Donc, c'est ce que je te conseille, Chris. Si tu as des formations innovantes, excellent. Ça te permet de te différencier, teste et fais goûter. Yes, au top. Donc, tu as un petit retour d'Audrey qui dit « je Ne cherchons pas la perfection ». Merci encore Audrey qui est notre médecin qu'on a eu l'occasion d'échanger. C'est fait... parfait, hein, comme elle doit le savoir. Oui, et puis, euh, de toute façon, vous aurez toujours le temps de revenir sur ce que vous avez fait. Moi, je sais que malheureusement, enfin, euh, heureusement, quand je me suis lancé la toute première fois dans ma formation, j'ai été, j'ai foncé, j'ai pas réfléchi, j'ai fait mes premiers modules, j'ai enregistré comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, je reviens dessus et euh, j'améliore. Mais la première chose, la première étape, c'est que c'était fait. Donc, C'est hyper important. Et dans ton cas, et puis je répondrai à la, à la question de, de Fred qui est très intéressante, dans ton cas, puisqu'on se connaît quand même très bien, ce, ce qui était formidable tout de suite, moi je pense que j'ai été un de tes premiers clients, je dois avoir été le premier à t'acheter ton produit quasi, ce qui était formidable tout de suite, c'est que il émanait de toi une générosité sans égale, une passion, un enthousiasme incroyable et... Et tu étais l'incarnation parfaite d'une des phrases qui m'accompagne au quotidien. Votre attitude et votre aptitude déterminent votre altitude. Et s'agissant de l'altitude, voler avec les aigles par exemple, eh bien pour y arriver... L'attitude correspond à 80% du succès et tu avais cette attitude tout de suite. En termes d'aptitude, c'était certainement très perfectible, comme c'est aussi pour moi et, et pour tous les autres. Et là, effectivement, par processus itératif, on peut continuer de, de progresser. Mais si par contre, vous regardez ce live et que vous n'aimez pas les gens, et que vous n'êtes pas passionné, et que vous n'êtes pas enthousiaste, mais vous voulez peut-être simplement, entre guillemets, avoir un complément de revenu, ça risque de ne pas le faire. Je vais vous dire ce, ce qu'explique Brian Tracy. Brian Tracy, c'est un des papes en technique de vente sur la planète. C'est vraiment un mec très, très, très balèze. Et lui dit, pour conclure une vente, il y a un ingrédient qui vaut à 51%. C'est l'enthousiasme. Et tu le vois, hein, l'enthousiasme, c'est encore de l'attitude. Et toi, tu avais ça dès le départ. Et c'est pour ça que je suis convaincu que tes premières vidéos, elles claquent encore. Parce qu'il y a une vraie envie, un vrai désir de partager avec l'autre. Alors ça, alors, je te remercie énormément. Parce que, et euh, je vais rebondir sur ce que tu dis là, Fabien. Euh, les gens ne vous suivront pas, n'achèteront pas vos produits, combien même il sera excellent si vous ne leur montrez pas que vous l'avez fait avec vos tripes ou que vous allez y mettre toutes vos tripes. Et oui. donc, si vous cherchez un sujet de formation, prenez le sujet qui vous passionne le plus. Vous serez capable d'en parler avec vraiment détermination et vous serez capable d'emmener les foules à vous suivre si vous parlez de quelque chose que vous aimez, que vous adorez et donc que vous maîtrisez. Oui, alors je, ça me permet parce que ce que, ce que tu dis me, me donne une autre idée. Et là, c'est en discutant avec Joël Bernard que sûrement certains connaissent puisque c'est mon coach de golf, c'est un mec en plus absolument formidable, et lui me disait récemment, un expert, on l'écoute, un leader, on le suit. Exact. Et si donc vous êtes expert, il faut que vous passiez à un autre statut, inspirer, aspirer, c'est être déjà dans une autre dimension. Et pour ça, on a absolument besoin, comme on le disait, de, de cette énergie, de ce souffle, de cette passion. Et si vous faites les choses pour les mauvaises raisons, par exemple, si vous, vous créez des formations simplement pour avoir de la monnaie sonnante et trébuchante, à mon sens, vous vous trompez. Ce n'est pas l'objectif. Dans notre cas, plus que dans tous les autres, la vente est une conséquence. J'aide, j'aide, je contribue, je partage, j'échange, je mets, comme on le disait, mes tripes sur la table et une des conséquences sera qu'il y aura des ventes. Moi, moi mon but n'est jamais la vente. La vente est… D'abord, je ne suis pas un homme d'argent. Bon, voilà, c'est comme ça, euh, c'est dû à mon éducation, j'en sais rien. Mais euh, les, je ne suis pas un homme d'argent, mais je suis un homme de gens. Si, si vous voyez le, le distinguo, les gens me fascinent, les, les gens me passionnent. L'argent, on en a besoin, c'est une conséquence. Ça ne veut pas dire que, que vous n'en aurez pas beaucoup aussi, certainement. Plus vous ferez les choses pour les bonnes raisons, et, et plus vous en récolterez les fruits. Yes. Yes. Ah, <rire> Donc ça, c'est le premier stade. Maintenant, je vais t'emmener un peu plus dans tes retranchements. Fabien, euh, tu sais que j'aime bien pousser un peu les choses et, et parfois ah, oui. qui, qui sortent. On va revenir à la question de Fred, hein, ne vous inquiétez pas. Oui. Euh, mais on va juste quand même rester sur le sujet principal. Euh, on a parlé de quel est le thème qu'il devait choisir. Maintenant, toi qui t'es lancé, euh, Fabien, euh, il y a très longtemps certes, où, mais tu fais des formations régulièrement, <rire> des nouveaux produits <rire> régulièrement et tu es toujours en train de produire. Oui. Et euh, j'ai cette question qui m'a été souvent posée. J'ai plein d'idées dans la tête. Et tu te rappelles le mail que je t'ai partagé pour te préparer au rendez-vous La personne disait, j'ai plein d'idées dans la tête, mais je ne sais pas par où commencer ni quoi faire. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour toi euh, qui est vraiment euh, dans, dans, le, dans la matérialisation, euh, euh, mais vraiment au top, parce que tu matérialises régulièrement des nouveaux produits Oui, ça c'est… On revient au degré de criticité et on, on revient soit à la culture marketing, soit à la culture produit. Je rappelle, culture produit, je suis amoureux de mon produit, je suis persuadé que le monde entier l'est aussi. Grave erreur. Hein? Culture marketing, je pars du client. Je pars du client. Culture, culture produit, je pars du produit et je veux délivrer le meilleur produit, mais en faisant fi de ce que demandent les clients. Et donc peut-être je mettrai au point un produit que j'estime moi excellent, euh, comme par exemple, ça n'a rien à voir avec la formation, mais l'exemple est assez énorme. Il y a des années, j'allais dans une salle de sport et un jour, le patron me dit, euh, oui, voilà, mon fiscaliste m'a dit que j'allais donner de l'argent à l'État, donc euh, j'ai décidé d'acheter de nouvelles machines, de faire des investissements pour payer moins d'impôts. Et je lui dis, tu sais, j'arrive. Euh, euh, les machines, globalement, nous, si je me fais l'écho du, du groupe, des membres, on est assez satisfait. Par contre, est-ce que tu peux, s'il te plaît, euh, aménager les vestiaires des vestiaires, je ne vais pas expliquer ça ici en, en large comité, mais c'est genre tu rentres dans la douche et tu as le rideau de douche qui veut comme te suivre. Et alors tu vas te racrapoter contre le mur, mais le mur il a été touché par le précédent, donc tu ne veux pas le toucher. Et en même temps, tu as le rideau de douche qui va absolument, absolument épouser ton corps. Enfin, bref c'était des, des expériences plutôt dramatiques. Et là-dessus, il me dit, « Oui, et c'est quoi cette nouvelle manie dans le bodybuilding où les, les vestiaires sont plus beaux que la, la salle en elle-même » Bref, il ne voulait pas entendre euh, autre chose que son propre discours. Et ça, c'est une culture typiquement produit. Il veut le meilleur produit, mais le meilleur produit selon lui, selon ses critères de référence et pas selon les critères de référence du client. Donc, si elle a des difficultés à, à trouver sa voie parmi toutes les thématiques qu'elle qu maîtrise, finalement, la première chose à faire, c'est de faire un, un, un test ou une étude pour déjà éliminer, éliminer. Alors, je lui dirais aussi, il va falloir trouver une espèce de de jonction entre ce que les clients attendent, demandent, ce à quoi ils aspirent et ce que elle, elle aime profondément. Elle peut même rajouter dans son analyse ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ailleurs. Tu sais, il y a, il y a Dan Sullivan qui est l'auteur du Strategic Coach qui dit que nous avons tous une habileté unique. Et quand tu as découvert cette habileté unique, tu peux vraiment en faire une zone d'excellence. C'est comme ça hein, qu'on touche ses étoiles, c'est comme ça qu'on devient l'acteur de sa vie plutôt que le spectateur de celle des autres. Et à elle de trouver parmi toutes les thématiques qui, qui sont face, face à elle, celle dans laquelle elle pourra le mieux le mieux exploiter son habileté unique du moment qu'elle rencontre le marché. Eh ben, tu me laisses en voir <rire> Parce que là, là, j'ai envie de te dire, waouh, c'est la réponse parfaite. Je vais la reprendre, je vais la copier-coller, je vais la mettre dans ma formation et je vais dire, si vous ne savez pas comment, euh, par où commencer, voici ce que vous devez faire. Génial, Fabien. Alors, du coup, je vais rebondir aussi parce que la deuxième chose que les gens se retrouvent, quand ils, euh, sur lequel ils se retrouvent bloqués, quand ils veulent se lancer dans la formation, et là, ça me fait penser à Pierre qui avait fait une intervention avec moi en live également sur euh, sur cette page Facebook, qui euh, m'avait dit, j'ai eu besoin d'avoir un coach. Pour me motiver en fait à me lancer. Et euh, il avait des idées, il vendait des formations, mais euh, il avait identifié un besoin, mais il passait toujours pas à l'action. Et là, c'est le problème de plein de formateurs et euh, de personnes qui veulent euh, euh, qui, qui veulent devenir euh, formateurs ou qui veulent se lancer et réussir. Euh, ils peuvent avoir un, un très bon produit, un très un très gros savoir, mais il y a le moment du passages à l'action où ils sont bloqués. Eh bien, tiens, Pierre est avec nous, là, aujourd'hui. Donc, coucou, Pierre. Euh, mais, euh, mais voilà, est-ce que, comment tu pourrais aussi, pour bon. toutes les personnes qui n'ont pas eu, entendu ce que Pierre a eu comme conseil, euh, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil Ici, on, on évoque la, la procrastination, hein, soyons, soyons clairs. La, la procrastination, elle est commune à chacun de nous. Nous procrastinons à des degrés divers pour des choses différentes. Mais il y a une autre thématique qui m'intéresse dans ce que tu as mentionné. Tu as parlé de la motivation et de cette personne qui a besoin d'un coach pour l'aider à se motiver. Ce que je comprends, moi aussi j'ai besoin d'un coach pour perdre du poids, par exemple. Bon, C'est des choses assez, assez classiques. Cela étant, si je peux me permettre... Il y a des années, j'avais suivi une formation en pensée positive avec un certain John de DeSlover, qui est un mec assez phénoménal, qui nous avait dit, cette définition m'avait profondément marqué, qui nous avait dit la différence entre les leaders et les suiveurs. Et sa réponse était la suivante. Le leader, il est capable de s'auto-motiver. Il n'attend pas que la motivation lui vienne de l'extérieur. C'est un peu comme si on imaginait qu'un leader est un soleil. Il n'attend pas d'un autre astre d'être éclairé et réchauffé. J'ai notamment vu souvent ça en salle de sport, des personnes qui arrêtent d'aller à la salle. Pourquoi Parce que leur partenaire n'y va plus. Et comme il n'y a plus de partenaire, il n'y a plus de, de challenge. À mon avis, c'est un, un moyen justement d'identifier... Notre, notre ardent désir dont, dont je parlais plus tôt dans, dans ce live. Et pourquoi finalement je, je me raccroche toujours à, à cette notion de désir Je me raccroche parce que sans doute les plus grands philosophes de l'histoire nous, nous en ont fait des démonstrations sublimes. Je pense à, à Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ qui dit que le désir est l'unique force motrice. Je pense à Spinoza qui au XVIIe siècle, où ça se passe en Hollande. Spinoza est considéré comme le philosophe du bonheur, qui dit que le désir est l'essence même de l'homme. C'est donc le carburant suprême, le carburant ultime. Si vous n'avez pas ça, tout sera plus compliqué. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles on procrastine. On procrastine parce que on, on a peur du regard de l'autre. Tant que je ne délivre pas, personne ne va critiquer mon produit puisque je n'ai rien produit justement. C'est pour ça que j'expliquais aussi qu'il faut pouvoir s'affranchir de son ego, le mettre de côté. Si votre ego est surdimensionné, ça peut être aussi une complication parce que vous avez peur du regard qui juge. L'enfer, c'est les autres, hein, comme faire huis Claude de, de Sartre qu'on a tous dû lire pendant qu'on était en, en secondaire à l'Athénée, au lycée, au collège ou, ou que sais-je. Donc, il y, y, y a des, des enjeux. Quand tu évoques ça, tu évoques ce qu'on nomme aussi des croyances limitantes, des, des freins. Et ce frein, alors Pierre dit, je n'ai pas dit que j'avais besoin d'un coach. D'abord, je, je, je ne sais d'ailleurs, j'étais même pas sûr, Pierre, qu'on parlait du même Pierre. Euh, moi, je fais avec la matière que je reçois. Pardon si je t'ai si offensé, Pierre. Euh, et je ne dis pas non plus que c'est pas bien d'en avoir un. Heureusement, ça, ça nous donne du travail à nous, coach aussi. Mais euh, l'idée est de plonger en soi pour identifier son propre désir et d'identifier le désir du client. Alors, il y a quelque chose à faire. Yes. Oui, Pierre, désolé, c'est moi qui, sûrement mal, décrit ta situation à Fabien. Donc, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Donc, l'idée, c'était que Pierre avait besoin de quelqu'un pour, euh, pour lui apprendre à faire ce qu'il avait à faire. Euh, du Pierre. coup, avec tout ça, Fabien, euh, que dirais-tu à un formateur, à quelqu'un qui veut se lancer dans la formation, euh, euh, euh, Tiens, Pierre, tu ne m'as pas enfoncé, mais je pense que c'est réellement important d'accepter ses limites et de absolument. pouvoir te bousculer dedans. Absolument, absolument, puisque ce que, ce que dit Pierre en, entre les lignes, c'est que le grandiose, on ne va jamais l'atteindre que quand on sera hors de sa zone. Euh, de, de confort, c'est-à-dire dans, dans la zone de magie, on peut la, la nommer aussi zone d'effort, mais une fois de plus, mal nommer les choses, c'est ajouter au désordre du monde, donc autant la nommer zone de magie, c'est plus excitant. Donc là, je, je, je souscris, mais à 1000%, à 1000%. Bon, apparemment, ça coupe pour, pour Patrick. Donc, tu peux me répéter la, la question, s'il te plaît, du coup, j'ai été un peu perturbé par l'intervention de Pierre. Yes, excuse-moi. Euh, je disais à quelqu'un qui cherche à se lancer justement, oui. euh, que lui dirais-tu à quelqu'un qui veut devenir formateur et qui aujourd'hui euh, part de zéro Imagine-toi la personne qui un matin se lève, euh, a envie de quitter son job, a envie de a envie de changer de métier, euh, euh, a envie de faire autre chose que ce qu'il fait, se sent pas bien dans ce qu'il est et se dit « formateur, c'est peut-être là où j'ai besoin d'aller ». Et alors, qu'est-ce que tu vas lui dire de faire au départ Je vais lui dire quelque chose de trivial, de basique. Comme le métier de formateur est un métier à part entière, qu'il requiert la maîtrise de capacités spécifiques. Si vous voulez devenir formateur, suivez une formation de formateur. Moi, j'ai appris ça sur le tas. J'ai appris ça au, au sein d'un cabinet de formation qui, qui était très, très bien implanté sur le marché. Et comment ça s'est passé ben Exactement, comme quand on apprend à conduire une voiture ou à piloter un avion, j'ai d'abord observé et puis on m'a demandé d'animer une petite partie et on m'a débriefé à la pause et puis j'ai animé une plus grande partie jusqu'au moment où en avion on dira « j'ai été lâché », c'est-à-dire « du pilote tout seul » parce que les personnes qui m'encadraient étaient persuadées que j'en étais capable. Et d'ailleurs, c'est la marque des grands leaders, elles l'ont su avant moi. Donc la première chose, c'est bien d'identifier ça. C'est-à-dire, est-ce que j'ai les capacités L'erreur, l'erreur commune que je vois vraiment très souvent, parce que finalement c'est intéressant ce live, passer d'expert à formateur, il y a un présupposé dans l'intitulé qui, qui est riche, c'est que c'est n'est pas parce qu'on est un expert que de facto on est un formateur. Et que, que les personnes qui nous suivent s'en rendent compte, c'est rassurant. Le pire serait de penser, je suis un expert, donc je peux être un formateur. Certainement pas Certainement pas. Je, je dois apprendre ces capacités comme n'importe quelle autre capacité. D'ailleurs, euh, on, on pourrait même se référer au, au niveau logique de, de Dix, Robert Dix, enfin, ça dépend à, à qui on se réfère, en programmation neurolinguistique. On pourrait se dire, ben, la formation c'est aussi ça, euh, l'ion de formateur à transformé ma vie. <rire> Je ne suis pas sûr de tout comprendre, Dani, mais n'hésite pas à reformuler dans, dans le chat. Ça, ça m'intéresse. Euh, donc, les, les niveaux logiques, c'est quoi La formation, ça se déroule dans un certain environnement. Dans cet environnement, j'ai un certain comportement. Prenons simplement ces deux premiers niveaux logiques. L'environnement, les amis, j'apprends ce que c'est qu'un bon environnement pour une formation. Si vous faites du présentiel, je vais donner des bêtes exemples. Est-ce qu'il y a la lumière du jour Sinon, une demi-journée, une journée complète sans lumière du jour, ça va être épuisant. Est-ce que les tables sont bien disposées Est-ce que la température est la bonne Est-ce que vous avez testé tous les outils didactiques enfin, Il y a une multitude de choses à prendre en considération eu égard à l'environnement. Deux, est-ce que mon comportement est le bon Car face à 5, 10, 20 personnes, j'ai des groupes de, de 30 personnes et à l'université, il m'est arrivé d'en avoir plus de 100. Est-ce que j'ai le bon comportement Est-ce que je suis capable de prendre la parole en public Est-ce que je suis capable de faire face à des questions difficiles et à des objections Est-ce que je suis capable de, de recadrer quelqu'un qui veut reprendre la conférence à son compte Tu vois, ça c'est des comportements qui exigent de ma part je passe au niveau logique supérieur, la maîtrise de certaines capacités. La maîtrise de certaines capacités. Le plus souvent d'ailleurs, les formations sont orientées sur les capacités. Et j'en m'empresse d'ajouter que quand on parle de confiance en soi, c'est bien de ça dont il s'agit. La confiance en soi, c'est relatif aux capacités. Donc, quelqu'un dit « j'ai pas confiance en moi », souvent, ça c'est nébuleux hein, comme propos, ça voudrait dire qu'il n'a jamais confiance en lui, nulle part, avec personne. Bien sûr, c'est faux. Ça dépend du, du contexte et des capacités requises. Donc, augmenter la confiance en soi, c'est augmenter la maîtrise des capacités. Et puis, on passe encore au niveau logique supérieur, quelles sont les valeurs de la personne Quelles sont les, les valeurs qui vous guident au quotidien Quand j'évoquais respect, élégance, bienveillance, je disais « il faut aimer les gens », ben oui, ça me semble évident que ce métier exige ça. Et puis on passe au niveau encore supérieur, les croyances. Les croyances, qu'est-ce que je crois Si je crois que quand je dispense mon savoir, mes connaissances, mes compétences, je vais être challengé et que ma vie est en jeu parce que les autres vont devenir meilleurs que moi alors, si je crois ça, ça va être très très compliqué. Même si j'ai la maîtrise des capacités et que j'ai le bon comportement dans le bon environnement, ça va être très compliqué d'être un bon formateur. Et on arrive encore au stade supérieur qui est l'identité. J'espère que c'est pas trop nébuleux ce que je raconte parce que là. A... D'ailleurs, du coup, je vais juste oui. te, te faire préciser. Euh, et je t'avais pas dit ça. Tiens, j'aurais dû te prévenir. Euh, dans mes lives, euh, j'adore le dev perso. Ouais. Mais par contre, j'aimerais qu'on le rattache à la vie, vraie vie en fait. Et là, c'est ce que tu viens de faire, donc je tiens de te féliciter déjà. Et euh, quand tu parlais de on aime les gens, euh, c'est ouais. hyper important. Et il y a une réelle raison au-delà de, de fait de simplement dire aimer les gens, qui est un peu de dev perso, c'est euh, les gens vont savoir quand vous n'aimez pas ce que vous faites, ils vont le savoir. C'est comme vous quand vous allez voir un vendeur d'automobile et qui vous accueille en vous regardant de haut et de bas, parce que soit il n'aime pas qui vous êtes, soit il n'aime pas faire son métier. Et du coup, les gens le savent. Et du coup, quand les gens le savent, eh bien, ils ne reviennent pas. Et le but est, écoutez-moi, très important pour vendre, pour doubler vos ventes, pour tripler vos ventes, il faut toujours avoir un produit d'avance. Et ça, c'est notre maître à tous, Fabian, qui me l'a appris. Hein. Mmh. Sébastien, marketeur quand même, faut quand même le dire. Deux ventes d'avance, il disait, voire trois. Deux ventes d'avance, voire trois. Il faut mmh. que vous ayez d'autres produits. Et ça, comment vous allez y arriver à continuer à vendre d'autres produits aux gens C'est que les gens euh, vous savent que vous leur donnez le meilleur de vous-même. Oui. Alors Pascal dit communication non verbale, et effectivement, euh, tout ça est sur le mode inconscient. Et David l'a expliqué dans, dans son live avec toi. Euh, le cerveau reptilien la première impression, il la forge en 100 millisecondes, hein, 100 millisecondes. Donc quand quand on dit aimer les gens, ça veut dire être curieux d'eux, être passionné par leur découverte, être aussi passionné à l'idée de découvrir un autre modèle du monde, une autre carte du monde. Or, il y a de nouveau tous ces biais cognitifs qui viennent s'emparer de nos raisonnements, de de nos jugements. Euh, par exemple, dans dans dans les biais cognitifs, il y en a un qui qui est, qui est assez systématique, c'est que chacun croit en permanence que la personne qui est en face de lui est moins intelligente que lui. Bon, mais voilà, ça de nouveau l'ego qui qui prend un peu trop trop d'espace. Mais euh, pour revenir à ça, si si vous souriez faussement. Le cerveau reptilien de l'autre le capte immédiatement parce que les muscles orbiculaires de l'œil ne fonctionnent pas. Donc un sourire commercial, là, par exemple, ça ne leur personne. Mais là, comme, comment toi tu souris maintenant, c'est sincère et on voit au pas de doigt. <rire> c'est pour ça que je voyais, je voyais un commentaire sur la communication non-verbale. Bien sûr, c'est extrêmement juste. Comment je le dis parle plus fort que ce que je dis Comment je le dis parle plus fort que ce que je dis Et finalement, dans, dans la communication, le plus important, c'est tout ce qu'on ne dit pas. Exact. Euh, bah Écoute, euh, au top. Donc là, vous comprenez que euh, les concepts de dev perso, comme on a pu évoquer, sont hyper importants à raccrocher et que, euh, que l'effet que ça donne sur les gens, de pouvoir euh, montrer que vous aimez ce que vous faites, montrer que vous aimez qui ils sont, et continuer à partager avec eux. Mais du coup, je te laisse continuer sur ton explication. Peut-être que je t'ai perdu, Fabien, en te coupant là-dessus. Je n'ai pas réagi à ce que disait Frédéric. À savoir, et il avait tout à fait raison, en, en réalité, on n'achète on, on pas de formation. Il faut bien se dire ça aussi, parce que très souvent, j'observe une confusion dans les niveaux. On n'achète pas de formation. Personne n'en a, a que des formations. Ce qui nous intéresse, c'est la transformation. Ce que nous, nous devons vendre, c'est une transformation, pas une formation. Je, je le dis, je le répète, si, si j'ai 18 ans et que je, je m'inscris dans une auto-école, je n'en ai rien à cirer de la formation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon permis pour être libre, pour pouvoir me déplacer, me déplacer avec mes copains, et au cinéma, je, je replonge là quelques années en arrière, c'était ça que je voulais. La formation en soi, c'était n'était pas du tout intéressant pour moi. Mais par contre, identifier, c'est n'est pas moi qui le dis, hein, mais j'ai eu l'occasion, grâce notamment à Sébastien, de rencontrer Érico Rocha, qui est un entrepreneur brésilien exceptionnel. Et c'est lui qui, qui m'a vraiment aiguillé là-dessus. Finalement, on vend une transformation. Peut-être pas que dans mon dernier produit, je promets carrément une métamorphose. Mais ça, ça doit être lié à mon amour pour Goldorak. <rire> Excellent. Bon. Là, as frédéric d'ailleurs Et là je ressors, frédéric ce qu'il a dit tout à l'heure euh, fabien peut-on vendre aussi la transformation est-elle aussi puissante que la douleur car souvent elle apparaît comme conclusion aux réponses obtenues des sondages oui donc c'est ce que c'est ce que je viens de dire c'est ce qu'on ce qu'on vise. Euh, alors je vois aussi le, le témoignage de, de Gladys. Oh là là, pas évident de prononcer ton prénom. Voilà, oh là. Euh, Gladys. Donc tu, tu envoies des, des faux messages de, de séduction. Waouh. Oui. Alors ça ça serait intéressant de te filmer pendant que tu formes pour voir quels sont exactement les, les signaux qui sont, qui sont envoyés. Donc trois fois oui, Fred, vendez la, la transformation, bien sûr. Yes. Donc, euh, vas-y, continue, parce que tu étais sur, sur un sujet que j'aimerais que tu continues à développer. Tu, tu parles des, des neuf euh, des, des niveaux logiques. Hein, c'est ça. J'étais arrivé, arrivé aux, aux croyances. Qu'est-ce que je crois Et puis, au-dessus, le niveau logique euh, qui, qui est au-dessus des croyances, c'est l'identité. Qui suis-je Il y avait. Qu'est-ce qui est important pour moi Les valeurs. Ce que je crois, les croyances, qui suis-je, c'est mon, mon identité. Alors ce, ce qui peut, peut changer, peut, peut évoluer, est-ce que vous êtes formateur, leader, éveilleur, passeur, à vous de, de trouver le thème qui vous convient mieux au, au, au, moment, au moment M. Et puis au-dessus de tout ça, il y a à quoi de plus vaste suis-je relié à quoi de plus vaste suis-je relié Là, selon les, les convictions philosophiques et religieuses, ça peut être euh, très, très différent. Euh, alors, Pierre me dit que j'ai cité un auteur qui parle des compétences, mais je ne vois pas la fin du commentaire. Euh, non, je n'ai pas, pas parlé de compétences intrinsèques, Pierre. Ah si euh, ouais, j'ai parlé de l'habileté unique et je faisais référence à Dan Sullivan, qui est l'auteur du Strategic Coach. En tout cas, je ne sais pas s'il a écrit un livre là-dessus, mais je sais qu'il organise des formations sur ce sujet-là. Dan Sullivan, the strategic coach. Yes. Alors, je tiens juste à dire à tout le monde, Fabien est une réelle bibliothèque et il a en tête et en mémoire tous les livres qu'il lit. Et donc, n'hésitez pas à lui redemander de préciser si vous avez besoin parce que euh, Fabien est un, une des personnes les plus gigantesques que je connaisse. Ah, une des personnes les plus énormes. Et d'ailleurs, c'est la personne la plus énorme du Club 1%. Quand il prend la parole, tout le monde écoute. Quand, quand, il, quand il enseigne, tout le monde s'assoit. Et... Euh, il a une connaissance très approfondie, donc posez un maximum de questions, s'il vous plaît, parce que là, vous avez la chance d'avoir Fabien qui prend la parole devant vous, Fabien qui d'ailleurs d'habitude ne prend, prend rarement la parole, euh, en tout cas sur Internet, et alors que c'est une des sommités du marketing en Europe, et euh, donc il faut quand même ne pas hésiter à le solliciter, à le relancer, c'est un formateur hors pair. Donc. Posez vos questions, euh, faites comme Pierre, n'hésitez pas à interrompre s'il faut pour que vous ayez le maximum de réponses, parce que si vous êtes là et que vous suivez Fabien là actuellement, c'est pour pouvoir réussir. Et donc, le but de ce live, le but que nous, on a fixé avec le Club 1%, eh bien euh, au-delà de notre propre réussite, parce que le Club 1%, c'est pour que chacun atteignent plus que le million, eh bien, c'est aussi d'aider les autres personnes parce que c'est en aidant les autres que nous, on pourra s'aider nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre et y aller vraiment en profondeur des choses. Euh, et alors, je vais juste vous inciter à liker cette vidéo et à partager ce live si vous ne l'avez toujours pas fait, parce que c'est hyper important pour nous pour notre, ben, pour nous dire que ce que nous sommes en train de faire intéresse les gens et rassemble les gens, eh ben, de liker cette vidéo, de liker ce live. Et puis, ben, je, bien sûr, je vais vous, je vais vous dire également de vous inscrire dans le, dans le groupe Doublez vos ventes. C'est dans le groupe Doublez vos ventes que vous allez pouvoir retrouver tous les précédents lives, que vous retrouverez tous les prochains lives qu'on fera aussi. Et puis, les conseils que pourra intervenir et donner de temps en temps Fabien. Parce que je sais que Fabien est en train de préparer quelque chose d'énorme pour vous au mois de juillet. Et je pense que vous serez averti avant tout le monde dans le groupe doubler vos ventes. Donc, euh, donc euh, restez connectés. Fabien, je te laisse continuer, mais j'aime bien faire ma petite pause euh, et interrompre pour, pour que les gens... Tu bien fait. Les... T as T as bien fait simplement, hein, je suis à l'humilité quand même. Euh, merci de me présenter comme ça mais dans le Mastermind de 1%. Il euh, y, a, y, a, y a des personnalités extraordinaires. Euh, chacun contribue énormément et je certainement pas la, la prétention d'être une figure de proue de ce groupe. Je m'y sens très, très bien et j'apprends énormément en contact des autres. Ce qui est formidable, je pense, c'est que nous sommes tous euh, nous sommes tous de, de grands contributeurs. Non, un point sur lequel euh, je souhaitais venir, parce que de prime abord, il me semblait que c'était quand même la, la thématique euh, du jour. Comment on passe d'expert à, à formateur c'est aussi penser, je l'ai dit, aux capacités. Finalement, c'est quoi la, la pédagogie Et quand vous êtes face face à un groupe, où, et c'est même parfois plus difficile, derrière ou devant une, une caméra, parce que vous préparez une formation à travers des, des vidéos, une formation à distance, il faut bien réfléchir au fait que chacun n'apprend pas de la même manière. Et vous avez donc tout intérêt à enrichir votre euh, votre discours d'une manière à ce que chacune des personnes puisse en saisir la, la quintessence. Alors il y a déjà les les registres sensoriels, ceux qui sont familiers de la PNL me comprendront quand je dirai, je dirai VAKOG, V A K O G, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. On va se concentrer sur le VAK, le fait d'utiliser un registre visuel permettre aux gens de d'imaginer, de, de voir. Il y a ceux qui sont plus visuels, ça va évidemment les intéresser beaucoup. Mais il y en aura qui seront plus auditifs et d'autres plus kinesthésiques qui auront besoin de toucher, qui auront besoin d'être d'être touché. Il y a aussi le phénomène des, des intelligences multiples. Est-ce que vous êtes plus euh, Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui qui a une bonne capacité à entrer en en connexion avec les autres, est-ce que vous avez une intelligence mathématique, etc. Donc, il y a lieu vraiment de se demander en permanence comment ça se passe quand je suis dans les chaussures de celui qui reçoit le message. Et je sais que je radote, parce que je l'ai dit en tout début d'intervention, l'orateur, le formateur sont plus à l'écoute qu'il ne parle. Et même quand ils parlent énormément, ils sont à l'écoute en permanence. Alors ici, c'est compliqué pour moi d'être à l'écoute des personnes qui suivent ce live, parce que je, je, je ne peux m'accrocher que à ton regard, Léandro, et aux commentaires, aux questions qui passent. Quand vous êtes dans une salle où quelqu'un disait « le corps ne ment pas ben », ça dépend, ça dépend. En tout cas, plus on descend dans l'analyse du corps et moins il ment. Plus vous regardez les jambes, les pieds et plus vous avez la vérité, et c'est vrai que ça en dit long à quelqu'un qui va être comme ça, je sais que soit il est fatigué, soit il s'ennuie, souvent c'est la même chose. Quelqu'un qui baille au corneille, tous ces indices me disent que je dois changer quelque chose. Déjà je l'ai dit idéalement toutes les 20 minutes, changer de pédagogie. Au top, au top, au top. Alors, est-ce que vous avez encore des questions pour Fabien Parce que Fabien, je, je t'ai tiré la substantielle moelle de tout ce qu'il y avait à dire sur ce concept, mais est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire en plus euh, encore sur ce thème-là de formateur de ce que toi, tu as vu de toutes les personnes qui ont cherché à se lancer. Euh, si tu refais le parcours de euh, tous les personnes en formateur en devenir que tu as rencontré et que tu t'es dit, mince, il leur manque ce point-là. Ou alors, tu vois, si tu pouvais faire une synthèse oui, je vais alors aborder un thème qui m'est cher, qui peut sembler un peu plus abstrait au premier abord. Je vais tenter de, de le rendre le plus concret possible. Vous êtes expert, vous voulez devenir leader et formateur. Et vraiment, je, je vous salue et, et je vous dis que vous avez raison. En fait, ce qui serait absolument insupportable, c'est que vous ayez des compétences, c'est que vous ayez un talent et que vous ne l'utilisiez pas. Il y a que vous qui pouvez utiliser vos propres talents, les transformer en points forts. Et dès que vous ne le faites pas, vous n'en faites pas non plus profiter la, la communauté. Donc, c'est une responsabilité qui me semble être extrêmement importante. On est à l'ère du savoir aujourd'hui et chacun d'entre nous peut contribuer à élever l'autre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, former, c'est, je l'ai dit, maîtriser des capacités comme n'importe quoi d'autre. Si vous voulez devenir karatéka, bah vous avez besoin de, de capacités. Et il y a trois niveaux à mon sens, trois grands niveaux. Le premier niveau, c'est quand la technique elle est vitale. Je veux dire, par exemple, quand j'ai commencé ce métier, j'avais un fil rouge, je pouvais vous dire à la minute près quel dia j'allais montrer si toutefois j'utilisais des diapositives. Quel jeu de rôle j'avais organiser si toutefois j'organisais des jeux de rôle parce que les jeux de rôle, comme les DIA, étaient censés servir mon objectif. Je reviens au mot-clé de, de, cet après-midi. Servir l'objectif. Donc j'avais un fil rouge extrêmement minuté parce qu'au début, la technique pour moi était vitale. J'avais une checklist. J'avais une checklist pour être sûr de ne rien oublier. Aujourd'hui encore, ça m'arrive d'avoir la checklist parce que on passe vite à côté d'un, détail. Et il suffit d'un détail pour planter une formation. C'est une anecdote, mais je me souviens, il y a des années, le, le café. En fait, il n'y avait pas de café, je crois. Et j'en ai pas eu de café. Et ça a diminué. Le, le, mon score en évaluation. J'ai eu un moins bon score lors des évaluations parce qu'il n'y avait pas de café. C'est dire si ces détails prennent de l'importance. On, on dit alors qu'il y a un effet multiplicateur du détail euh, négatif. Alors, premier point, la technique est vitale. Et puis, elle devient nécessaire. Finalement, on est en train de boucler la boucle. Hein. C'est comme quand j'évoquais les stades de l'apprentissage, les niveaux d'apprentissage. Après, elle devient nécessaire. Et je peux, de temps en temps, me souvenir que je maîtrise la technique. Un, un exemple qui n'a rien à voir avec la formation, quand, quand je chante, certaines chansons sont plus difficiles que d'autres parce qu'émotionnellement, elles, elles me remuent, elles font bouger les lignes. Et mon metteur en scène, Vincent Duceoir, un jour avant un concert, je lui ai dit « Cette chanson-là, ça va être difficile. » Et il m'a dit « À ce moment-là, souviens-toi que tu es un acteur. » Ça veut dire « Souviens-toi que tu as une maîtrise de la technique. » Ouais. Et quand, euh, quand tu conduis ta voiture pendant 99% de trajet, tu oublies, tu oublies ta, ta maîtrise. Mais moi, quand je vais à Paris, dès que j'arrive un peu avant la porte de la chapelle, je me souviens que j'ai des, des compétences spécifiques. Je rapproche mon siège du volant, je coupe la radio et je tiens le volant en deux mains. Donc, la technique est nécessaire. Mais ce qui est intéressant, c'est le troisième stade. Quand la technique devient nuisible, quand la technique devient nuisible, vitale, nécessaire nuisible. Quand la technique devient nuisible, c'est-à-dire que je vois, j'observe quelqu'un qui utilise des techniques. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu lorsque j'étais moi-même participant à une formation et c'était le CEO d'une grande boîte qui animait cette intervention. Je savais, compte tenu de la boîte qu'il représentait, qu'il allait se faire incendier par la, la plupart des, des personnes présentes et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Mais on a vu qu'il avait la maîtrise de la technique car il accueillait toutes les remarques en commençant par « je suis tout à fait d'accord avec vous ». Ce qui est une, une technique magnifique que je qualifie d'aipido verbal. Donc plutôt que d'aller à la confrontation « non monsieur vous avez tort, je suis d'accord avec vous ». Et c'était très compliqué d'agresser quelqu'un qui te dit « je suis d'accord avec vous ». C'était vraiment très très difficile. Le seul hic, c'est que je ne voyais pas de sincérité dans son regard. Je voyais une personne en train d'exploiter une technique apprise en formation. J'étais peut-être un des seuls, vu mon, mon métier, mais ce que je veux expliquer, c'est que la chrysalide doit devenir papillon. C'est que tôt ou tard, la technique, vous devez l'oublier. C'est comme le premier baiser. Le premier baiser, c'est terrorisant parce qu'on ne sait pas que faire avec sa bouche, que faire avec sa langue. Et j'espère que 20 ans plus tard, c'est plus des questions que vous vous posez. Donc, vous vous embrassez sans penser, « Mazette, il me faut une technique spécifique pour donner du plaisir à mon ou à ma partenaire. » Pour le dire en un mot commençant avec cette phrase, cette citation magnifique de Picasso, connaître les règles comme un pro et les casser comme un artiste. Connaître les règles comme un pro, les casser comme un artiste. Et si ceux qui nous écoutent sont prêts à effectuer ce, ce chemin-là, alors je leur promets de bien belles choses. Mais, mais, mais, j'ai encore un, un bémol. Il y a dans l'arsenal des mots magiques du marketeur. Il y a quelques mots que je suis obligé d'employer et qui me gênent. C'est simple, c'est rapide, c'est facile, c'est sans effort, c'est garanti. Si un marketeur emploie ces mots-là, ça va être le jackpot. Je caricature, mais à peine. Le problème, <rire> les amis, c'est que les grandes réussites s'accompagnent rarement de ces mots-là. Ce n'est jamais aussi simple, ce n'est jamais aussi facile, c'est jamais sans effort, c'est jamais garanti. C'est-à-dire un de mes coups de gueule du moment, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait, en attaquement de doigts, comme on obtient une réponse de la part de Google, « Ah ben, je voudrais devenir formateur en une heure. » Ça n'existe pas. Mon ami Sandro, qui, qui possède un dojo, qui, qui est un, un karatéka exceptionnel et un moniteur encore plus exceptionnel, il va pas vous dire que vous deviendrez champion d'Europe en vous entraînant pendant un mois. Ça n'existe pas. Si vous voulez devenir... Un formateur, après avoir été un expert, il y aura un chemin, il y a un cheminement, il y a du travail. Alors là, typiquement, le mot que j'emploie, c'est le mot qui fait érupter la plupart des personnes. C'est un mot qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais pourtant, c'est la moindre des choses. Il faut être prêt à travailler. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Il faut être prêt à bosser, à se remettre en question tout le temps. Alors on me dira, oh oui, mais c'est pas grave, ça vient avec l'expérience. Ça vient avec l'expérience. Alors là, je vais vous dire. Si ça, alors déjà, qu'est-ce que c'est que ça Venait avec l'expérience, je taperai sur le clavier de mon ordinateur tellement vite, plus vite que l'ombre de Lucky Luke. Je ne dirais même plus mes doigts. Je, je conduis 62 000 km par an. Vous pensez bien que depuis que j'ai conduit, depuis l'âge de 18 ans, je ne vous dirai pas mon âge. Si ça venait avec l'expérience, je, je, je serais champion du monde des rallyes ou de Formule 1, mais personne m'arrivera à la cheville. Pourtant, bonjour Karine. Ça fait bien, bien, bien, bien, bien longtemps que mon niveau, j'allais dire de pilotage, mais je vais même pas m'arroger ce titre-là, mon niveau de conduite automobile est, est resté stagnant. Ça fait très, très longtemps que je ne tape pas plus vite sur mon écran, de, exemple, sur mon clavier d'ordinateur. Donc, penser que ça vient avec l'expérience, c'est être un paresseux. C'est être un paresseux. Finalement, je vais pas travaillé, hein. Il suffit que de continuer à faire les choses. Je ne vais pas chercher à m'améliorer. Ça viendra comme ça viendra. Mais non, bien sûr, c'est des bives et ça, pour ne pas dire un, un mot plus, plus plus brutal. Voilà, je m'emporte. C'est mon moment d'indignation. Mais je voudrais juste que ce soit clair. Si vous voulez aller toucher vos étoiles, il va falloir travailler. Mais en même temps, non. Je vais changer le mot, puisque mal nommer les choses, c'est ajouter au désordre du monde. Et puis aussi, parce que... Euh, le mot travail vient, <rire> j'adore le commentaire de Karine, le mot travail vient du balata trepallium, qui est un instrument de torture. Et justement, si vous vous lancez dans ce métier de formateur par passion, ou mieux, par vocation, c'est encore plus fort la vocation, hein. la vocation c'est plus fort que la passion. Je m'explique, vous gagnez à l'euro million 100 millions, si former votre vocation, vous allez continuer de bosser. Si c'est juste une passion, c'est moins sûr. Et je suis d'accord avec Karine, je fais souvent le distinguo entre simple et facile. Pour moi, c'est simple de, de perdre du poids, mais ce n'est pas facile de renoncer aux viennoiseries qu'on nous propose tous les jours en formation. Nuance très, très importante. Ah oui, oui, très importante. Très important. Alors, juste avant qu'il s'échappe, mais il y a un commentaire de Frédéric qui revient et qu'on que, qu ne voit pas dans le, dans le fil. Là. Mais, mais... est-ce qu'un bon formateur est un bon pédagogue Comment oui. être un bon pédagogue et est-ce que cela s'apprend ou bien la pédagogie est quelque chose d'inné en nous Alors, j'aimerais bien que tu répondes à ça parce que moi, euh, il y a beaucoup de personnes qui font des commentaires sur euh, Internet qui disent que de toute façon, la pédagogie, euh, ce n'est réservé qu'à certaines personnes. Alors, vas-y. Bon, alors, euh, en un mot commençant, merci Pierre pour euh, effectivement, je, je, je suis d'accord avec ça. Euh, en un mot commençant, la pédagogie, à mon avis, c'est comme le charisme. Et je suis sûr, à ce moment précis, que la plupart des personnes qui nous suivent se disent « Bah oui, le charisme, typiquement, c'est un don et c'est inné. Une... On a du charisme ou on n'en a pas. » Faux. C'est scientifique. C'est scientifique. Diogène Laers, qui est un des plus grands orateurs de l'histoire, il bégayait quand le général de Gaulle était à saint ainsi à l'école militaire, un de ses professeurs lui a dit « vous ne vous démarquez que par la taille ». On peut quand même dire que le général de Gaulle est considéré aujourd'hui comme un des personnages de l'histoire de France les plus charismatiques. Donc le charisme, le charisme, c'est scientifique, ça s'apprend, il y a des tactiques verbales, il y a des tactiques paraverbales et il y a des tactiques non-verbales. Tout ça s'apprend. Et c'est intéressant que tu poses la question maintenant parce qu on peut vraiment le, le lier au mot que j'ai juste avant, qui est un mot qui ennuie tout le monde, c'est le mot « travail ». Quand je, je montre souvent en formation une vidéo de Steve Jobs présentant l'iPad. Et quand je montre cette vidéo, qui dure trois minutes environ, je demande d'après, alors, qu'avez-vous remarqué Il n'y a quasiment rien qui sort. Les gens ne voient rien. Ils ne voient rien parce que justement, il a tellement travaillé qu'il est passé du stade, la technique est vitale, plus nécessaire et plus nuisible. Seulement, la technique, il l'a digérée. Donc, on ne la voit plus. Il l'a oublié. Vous devez d'abord la maîtriser et puis l'oublier. Et alors, ça fonctionne. Et la pédagogie, c'est technique. Hein quand je vous dis par exemple, point, exemple, point, c'est une méthode pédagogique. Si vous la suivez quand, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, même si vous n'êtes pas formateur, vous aurez déjà plus d'impact. J'ai donné à ma filleule qui doit défendre son, son mémoire bientôt dans, dans son sa haute école, je vais donner quelques trucs et astuces des, des tactiques euh, verbales pour augmenter son charisme, je vous assure, son discours sonne autrement quand elle ajoute du storytelling, qui est une tactique verbale, quand elle ajoute une métaphore, quand elle ajoute une anaphore, c'est-à-dire une, une répétition, vous avez de moi président de la République, moi président de la République, 15 fois de, de François Hollande. Donc, le, le charisme étant scientifique, ben, la pédagogie l'est aussi, hein. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, Fabien, euh, et, je, et savoir si tu pourrais m'analyser me, me, peut-être cela. Mais euh, par exemple, quand tu, quand tu parles de charisme, et là, je vais vous partager quelque chose de, de, de très personnel. Quand j'étais petit, j'étais gros j'avais les cheveux à la Jackson 5, donc une grosse, grosse touffe de cheveux. Mes parents adoraient ces cheveux, donc ils m'ont laissé pousser les cheveux comme cela. Euh, autant te dire que, en plus, j'étais très timide, et je le suis encore toujours, euh, je préfère passer mes journées à lire des livres et à assis dans le canapé qu'à les sociabiliser avec les gens. Donc je peux te dire qu'au niveau charisme, j'étais au niveau zéro. Et, euh, et aujourd'hui, si je fais le parallèle, je me rappelle que j'ai passé toutes mes études à toujours être... Euh, euh, entouré de filles toujours, euh, ça me rassurait. Et surtout au niveau des gars, je me faisais souvent, voire très régulièrement euh, chahuter, euh, moquer. Et j'ai un de mes meilleurs amis euh, qui, euh, qui encore aujourd'hui, euh, c'est un sport national entre lui et moi, qu'on se chahute, qu'on se moque. Et et je repense à cette à ces à ces, ces années passées où je me dis, euh, aujourd'hui, beaucoup de gens me disent ah, « Allez Leandro, j'aimerais être comme toi, tu as beaucoup de charisme, etc. » Et euh, moi, quand on me dit ça, ce que je vois, c'est les années où je me suis euh, beaucoup fait chahuter, où j'ai beaucoup euh, souffert de de, de de manque de charisme, si je pourrais dire ça, et en fait où je vois aujourd'hui que dans les yeux de certaines personnes, j'ai du charisme, et puis pour d'autres, je reste toujours, de toute façon, ce petit gros à la grosse boule de cheveux et euh, qui n'aura jamais de charisme pour eux. Oui, ce qui est intéressant dans ce que tu expliques, et on pourrait le relier au métier de formateur, c'est que plus je me comporte en proie, plus j'attire les prédateurs. Quand on était au collège ou au lycée, on, on voyait bien que la classe passant d'un prof à l'autre réagissait différemment. On pouvait être calme avec l'un et faire le chahut avec l'autre. C'est bien la preuve que le, le professeur nous disait en permanence comment nous comporter avec lui. Et ça, c'est aussi un point essentiel quand on est formateur en présentiel. Il faut se souvenir que vous êtes toujours déjà en train de dire à l'autre comment se comporter avec vous. Je vais répéter cette phrase, elle est importante. Vous êtes toujours déjà en train de dire à l'autre comment il doit se comporter avec vous. Et Et ensuite, alors ça, c'est très important et je pense que tout le monde... Alors, tu l'as précisé pour la formation présentielle, euh, mais je pense qu'il est hyper important de le souligner aussi bien pour la formation en ligne que pour le, les lives euh, et les webinaires. C'est euh, votre attitude et, et euh, va ah. donner le ton aux gens. Et pareil, pour une formation en ligne, euh, j'ai une, euh, une de mes freelances, une personne avec qui je travaille, qui est dans mon équipe, qui s'appelle Lucie, quelqu'un de, de très grande euh, classe et... Euh, et qui a une énorme compétence et, euh, et qui adore apprendre. Et donc, elle passe beaucoup de temps à regarder des formations. Elle, elle passe euh, bah, son travail chez nous est de regarder des formations. Et elle me dit, bon ben bah, écoute, Leandro, euh, cette formation-là, cette personne-là, ne la recommande à personne. Et je lui dis, mais quelle est la différence entre cette personne et les autres euh, C'est au niveau des connaissances, des compétences fait Non, il est ennuyeux. Ah. Il est extrêmement ennuyé, je me suis dit, mais comment ça Eh bien, je ne sais pas. Il manque de charisme, il manque de… Et en effet, il... c'est une personne qui manquait de charisme quand il prenait la parole. Et du coup, euh, ben, l'information qui aura pu être géniale est passée complètement à travers. Alors que connaissant énormément Lucie, elle s'émerveille dès qu'elle apprend quelque chose de nouveau. Et là, elle passe pour certaines personnes qui manque de carines, qui manque de contenance, passe des très mauvais moments, a su des très mauvaises formations en conséquence. C'est qu'on pourrait donner à, à cette personne ennuyeuse. Justement, si on veut leur permettre de développer leur potentiel charismatique, je l'ai dit tout à l'heure, il faut du rythme. Et le rythme, c'est quoi Le rythme, c'est les ruptures. C'est aussi pourquoi il est bon, toutes les 20 minutes, de changer de méthode pédagogique, mais aussi dans le discours même, si vous êtes monocore, que vous dites tout exactement de la même manière, sur le même ton, ça c'est très très très ennuyeux. Donc donnez du rythme, et est-il ennuyeux pour tous euh, Demande Karine, ou est-ce un feeling perso Ça peut être un feeling perso, mais en général, il y a, il y a des grosses tendances. Hein. En général, il y, a des, il y a des grosses tendances. Et ce que, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le charisme, on ne le dit pas assez, c'est aussi une question de présence. Quand on dit par exemple, d'un acteur, quel grand acteur Souvent on enchaîne, si c'est un grand acteur, il a une présence. Mais la question peut se poser, alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir une présence Et la réponse tombe immédiatement. Avoir une présence, c'est être présent. C'est être ici et maintenant. Ik et nunc. Et quand tu joues au théâtre, il peut arriver que tu vois dans l'œil de ton partenaire qu'il n'est pas là, il est là physiquement bien sûr, son enveloppe charnelle est là, mais son esprit est ailleurs, son esprit, tu vois son œil roulé, il est dans la prochaine réplique qu'il va délivrer. Donc il pense à ce qu'il va dire, il n'est pas en train de t'écouter. Il n'est pas en train de t'écouter ou alors s'il t'écoute, c'est pour te répondre. Mais pour moi, quelqu'un qui écoute, il écoute pour comprendre, pas pour répondre, écouter pour comprendre. Yes eh ben là, c'est top. Alors, juste une chose, je vois des personnes laisser d'autres commentaires. On ne voit pas forcément tous les commentaires dans, dans le chat, donc n'hésitez pas soit à reposer, soit à quelqu'un reformuler si vous voyez une question qui est passée et auquel on n'a pas répondu. C'est hyper important pour nous de vous donner le maximum de ce qu'on a. Et là, Fabien euh, se surpasse. C'est vrai qu'on a un club, comme tu l'as dit, hein, Fabien, et c'est vrai, j'ai j'ai à dire que tu étais euh, l, euh, une des personnes les plus importantes du club, mais c'est vrai que tout le monde dans le Club 1% est hyper important et on vous aurez l'occasion de découvrir... D'autres membres, comme Kevin, qui est aussi énorme dans ses compétences de, de, ah, de vente. Mais j'ai découvert ouais. Kevin encore plus énorme dans ses compétences en dev perso et en dev perso réaliste. Donc, oui. euh, ça, c'est ça c'est génial. Je vais juste euh, rebondir un, un petit peu sur sur ce que tu as dit, mais on va arriver à la fin de ce live. Fabien, je t'avais dit qu'on aurait pendant une heure, une heure, max, deux heures. Euh, et il est important, oui. hyper important de cadrer les choses. Et aussi oui. bien pour que les personnes savent aussi, quand elles vont pouvoir libérer. Je vais juste rebondir sur le fait que tu dises il faut qu'il y ait du rythme. Oui. Et dernièrement, j'ai fait travailler une personne justement pour nous et je lui ai demandé, écoute, euh, Pierre-Antoine, euh, j'ai besoin de savoir pourquoi les plus grands YouTubeurs sont des grands YouTubeurs. Pourquoi ceux qui font des millions de vues sur Internet réussissent plus que les autres et donc, il m'a fait une analyse, il a fait des recherches sur Internet, il a été chercher beaucoup de réponses et j'ai trouvé ça hyper intéressant pour moi de le savoir parce que en tant que formateur en vidéo et en ligne, si des gens cartonnent en vidéo qui ne sont pas formateurs, quelles sont les techniques qu'ils utilisent pour capter les gens Et en fait, il y a deux choses que j'ai retenues. La première, c'est euh, l'imagination et toujours faire visualiser les choses. Donc, ce sont quand les gens réussissent énormément en vidéo, sur Internet, c'est parce que, et ce que tu as dit d'ailleurs, c'est qu'ils euh, projettent les gens et ils les, fait, ils les font visualiser. Et deuxième chose qu'il a dit, qui est très important, c'est les, dans les vidéos qu'ils font, il n'y a pas plus de 5 à 7 secondes entre chaque plan. À la télévision, c'est même 3. Pardon, attention, je vais terminer. Tu, tu, tu as dit, pardon, je n'ai pas entendu à la télévision, souvent, si tu comptes entre deux changements de plan, après trois secondes, David J le dit, hein. David J, je pense que je recommande sept secondes. D'ailleurs, oui, oui, David J. Et... Voilà, d'ailleurs, euh, félicitations David J. parce que c'est exactement ça, euh, changer de plan régulièrement. Et d'ailleurs, c'est ce que nous, on va être, ce qu'on est en train d'essayer de faire, et même pour nos prochaines vidéos, celles que je vais sortir en, en gratuit, comme ça, en, sur Internet, mais ça va être toujours un plan différent. Euh, régulier. Et l'erreur que font beaucoup de personnes qui font des vidéos sur Internet aujourd'hui, ça va être de toujours rester le même plan, au même endroit, sur, euh, sur la même vidéo en fait, au lieu de couper, d'avoir des moments où il se rapproche où ils s'éloignent. Cela, hein, cela dit, il y a des exceptions, heureusement. Et si tu regardes Jacques Brel en concert, il ne bougeait pas du tout. En tout cas, ses pieds ne bougeaient pas ou quasi. Par contre, il y avait une telle vie, une telle passion. Dans, dans, dans ce qu'il produisait, il, il, il se donnait tellement sans compter, il, il était tellement généreux que le rythme était là, sans pour autant qu'il y ait de déplacement. Il ne faut pas non plus que tes déplacements deviennent des, des mouvements parasites. Yes. Euh, D'ailleurs, euh, si vous regardez bien, là, on a euh, une application qui nous permet de changer le plan régulièrement. Alors, Fabien, je ne sais pas si tu vois que de temps en temps, tu es en plein écran, que de temps en temps, on est à deux. Euh, je change assez régulièrement le... Le, le format de l'image pour que justement on passe, euh, euh, on, on passe à d'autres plans pour que les gens puissent ne pas s'endormir sur le même plan. Euh, voilà, on va, arriver, euh, alors, on va arriver à la fin de ce live parce que tu as dû voir sourire, mais je viens de recevoir un SMS euh, qui me disait « arrête-toi de choses et ensuite rentre <rire> ». Donc, euh, quand, en effet, ma compagne euh, qui m'attend, donc euh, je, on ne va pas trop, trop traîner. C'est une raison pour laquelle on va pouvoir stopper ce live, en effet. Euh, mais une dernière question de Chris. Chris, quelle solution, service, atelier qui aide à augmenter son charisme Ah. <rire> Quel... <rire> ça, ça, ça exigerait une formation à part entière. Ça exigerait vraiment une, une formation à part entière. Euh, cela dit... J'organise en Belgique le 21 octobre une journée notamment sur ce thème où je fais intervenir des, des stars, vraiment des, des stars du domaine. Il y aura Camille Srour, Valentin Beckmer, Clément Victorovitch et, et aussi l'auteur du petit traité de manipulation à l'usage des, des années de genre. Donc, ça va être une journée absolument incroyable dans un lieu magique. Waouh Attends, tu m'avais pas dit qu'il y avait l'auteur Bon, si, si, si, si. Ben, je te le dis maintenant, un peu <rire> parce que c'est un monsieur assez rare. Et notamment, Valentin Beckmer va aborder ce jour-là 12 tactiques verbales qui augmentent le charisme. Et pour augmenter votre charisme, il suffit de les connaître et de les appliquer. Donc c'est un moyen, on me pose la question, je ne comptais pas du tout promouvoir quoi que ce soit aujourd'hui, ce pas du tout l'idée, mais c'est une façon en tout cas d'avoir une réponse. Eh bien, écoutez, en effet. Alors, Fabien, vient de souligner juste une chose. C'est vrai qu'on n'était pas ici. On, on vous donne ces lives, mais on n'est pas là pour promouvoir quoi que ce soit, et on n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Euh, mais euh, Fabien, sur sur sur cet événement qui va être quand même très important, parce que j'ai eu la chance de voir la vidéo teaser. C'est celle que tu m'as partagée. Non, ça c'est encore autre chose. Ah, <rire> Ah, vache, mais tu fais des excellentes choses. Donc ce que tu as vu, le, le fameux teaser, évidemment, on va aussi aborder le charisme et les techniques de vente, et la vente hypnotique, etc. Mais le, le 21 octobre, c'est un congrès, en fait, qui s'appelle b Science, qui a lieu tantôt à Paris. Il est écrit à Paris, puisque les, les orateurs sont français. Et puis je l'ai organisé deux fois en Belgique, une fois l'an dernier, et cette fois-ci en octobre, à Mons, c'est près de la frontière française, près de Maubeuge. Au oh, top. Alors, je ne manquerai pas l'occasion d'en parler à toutes les personnes qui nous suivent, aussi bien dans le groupe doublé au que dans, ben, dans dans nos listes email conjointes, Fabien, et, et la mienne. En tout cas, euh, on arrive au bout de ce live. Je remercie tout le monde. Est-ce que, Fabien, tu as quelque chose, une dernière chose à dire pour les personnes qui sont présentes à, oui. avant qu'on clôture Oui, je voudrais simplement leur rappeler les mots de Georges Finlay qui a dit « Si vous osez vous libérer de la personne que vous croyez être, vous saurez ce que c'est qu'avoir des ailes. Wow. » Waouh Très, très, très fort. Très, très puissant. Ben, je... <rire> c'est hyper dur de clôturer quand on sort des trucs genre aussi haut de niveau que ça, Fabien. Donc, je vais essayer de quelque chose d'un peu plus terre à terre, par contre, mais je vous remercie vraiment à tous d'avoir été présents. Je remercie Fabien d'avoir accepté de faire ce live parce que j'ai appelé Fabien. Je lui ai dit, Fabien, il faut absolument qu'on fasse un live. voilà à Signe, des questions nombreuses qu'on m'a posées qui revient régulièrement. Et Fabien a dit, ben, « Je n'ai pas très... Beaucoup de temps, mais j'accepte de faire cela avec toi. On va et euh, j'espère je, que je vais leur apporter beaucoup de contenu. Et je sais du coup qu'il il vous a donné beaucoup de contenu. En tout cas, n'hésitez pas là dans le chat à, ben, à remercier Fabian euh, d'avoir été présent parce qu'il est hyper important. Ben, voilà, quand quelqu'un donne autant de conseils gratuitement, parce que je vous rappelle une chose, Fabian est quand même quelqu'un qui travaille et qui a un certain niveau et vient de vous partager les conseils qu'il donne dans les formations, dans les consultings, les accompagnements qu'il fait et quand même qui valent énormément cher. Donc, merci beaucoup Fabien de ta générosité, d'avoir été présent et je vous remercie à tous d'avoir encore été présent pour ce live. Je reconnais les noms, je sais que vous êtes toujours là, présents pour ces live en live et vous allez pouvoir revoir cette vidéo en replay, euh, bien tout simplement sur cette page, mais surtout dans le groupe qui s'appelle « Doubler vos ventes », dans lequel vous allez retrouver tous les replays qu'on fait avec les membres du Club 1%. Vous allez retrouver aussi tous les membres du Club 1% à qui vous allez vous allez pouvoir poser des questions. Ils partageront avec vous euh, ben, leurs meilleurs conseils et vous allez pouvoir les suivre. Ce sont tous des personnes formidables, comme Fabien en tout cas. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite à tous une super bonne journée. Et euh, Fabien, je te laisse, je te laisse conclure. Non, mais je, je riais parce que j'ai vu le commentaire de Pascal, « Ta femme t'attend, Léandro. Ah, » ouais. Merci à tous ceux qui se sont manifestés. Ça va bien. Ça m'a fait beaucoup rire. Okay. Euh, je, vais me faire, je vais sûrement, sûrement m'avoir une remarque en rentrant en disant « Mais pourquoi tu as dit ça <rire> ?» Mais personne <rire> ne sait qui elle est. Et personne ne, ne, ne, ne reviendra là-dessus. Donc, ah, euh, yeah. au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Hop.